Je suis venu pour te louer, bénis-moi, bénis-moi. Seigneur, nous bénissons. Le levons nous, s'il vous plaît. Nous lisons dans le livre des psaumes au chapitre 92. Psaume chapitre 92. Nous lisons la parole du Seigneur. Psaume chapitre 92, 92, nous lisons la parole de Dieu. Psaume 92. Il est beau de louer l'Éternel. Et de célébrer ton nom au très haut D'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits Sur l'instrument à dix cordes et sur le luth au son de la harpe Tu me rejouis par tes œuvres au éternel Et je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains Que tes œuvres sont grandes au éternel Que tes pensées sont profondes L'homme stupide n'y connaît rien Et l'insensé n'y prend point garde « Si les méchants croissent comme l'herbe, si tous ceux qui font le mal fleurissent, c'est pour être anéantis à jamais. Mais toi, tu es le Très-Haut, à perpétuité, ô Éternel. Car voici tes ennemis, ô Éternel, car voici tes ennemis périssent. Tous ceux qui font le mal sont dispersés, et tu me donnes la force du buffle. Je suis arrosé avec une huile fraîche. « Mon œil se plaît à contempler mes ennemis et mon oreille à entendre mes méchants adversaires. Les justes croissent comme le palmier, ils s'élèvent comme le cèdre du Liban, plantés dans la maison de l'Éternel. Ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu, ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants pour faire connaître que l'Éternel est juste. Il est mon rocher, il n'y a point en lui d'iniquité. » Amen. Amen. Mon âme bénit l'éternel car il est digne de louange. Ma bouche célèbre ses merveilles car sa miséricorde. Du Let's yeah. Nous, notre Père et notre Dieu. Nous sommes à toi, mon béni, Seigneur, et nous te remercions vraiment de tout notre cœur pour cette grâce que nous avons. Ce que tu t'es souvenu de nous, mon béni, Seigneur, pour venir réellement nous chercher dans le bourbier où nous étions, mon Seigneur, pour qu'en ces jours nous puissions retrouver grâce devant ta face, mon roi, et te servir, toi, le Dieu très haut, comme tu l'es, mon béni, Père, au Dieu. et te fait connaître à nous comme étant notre Sauveur et notre Dieu. Et aussi notre Rédempteur mon roi, tu as payé le prix du rachat pour que nous puissions être à toi. Et c'est la rédemption que tu as manifestée à notre endroit, béni mes pères. Et cela est pour l'éternité mon Seigneur Jésus. Nous te disons merci encore aujourd'hui. Et nous te sommes vraiment reconnaissants pour cette bonté, Seigneur. Les privilèges que nous avons de voir maître être de ton sein, mon Roi, et porter ton nom glorieux, mon Roi. Tu es celui qui nous a aussi visités dans un temps comme celui-ci, notre Dieu, dans un âge comme celui-ci, notre Père, pour nous montrer que, réellement que tu n'as pas changé, que ce que nous avons entendu, béni aimé pas délicieux, était réellement aussi la vérité, mon béni Seigneur. C'est pour ça que nous voulons aussi être des témoins et dans ce temps, nous vivons Dans cette génération, ô oh, notre Dieu Nous avons la crainte et le respect, mon bénéfice Parce que tu es le Dieu très haut, mon bénéfice Père oh Dieu Qui peut contre toi, mon bénéfice Père puissant Qui peut se comparer à toi Mon bénéfice Seigneur L'homme du puissant devant ta face n'est rien Seigneur Jésus, nous te remercions Mon bénéfice Seigneur Tu es réellement le Théo, mon roi, tu domines Merci encore pour ton esprit saint Mon bénéfice Seigneur Merci encore pour ta façon d'agir, notre bénéfice Père Merci encore pour ta parole puissante mon roi. Celle qui transforme mon bénémoine, Père Saint-Dieu, celle qui change la nature des mains, ne bénémoine, Père Témissant. Et celle qui ne ramène pas du sang, Dieu le rétrograde à toi. Oh Dieu, la puissance, mon pas l'autorité t'appartient, mon Père. Tu domines sur le moins, Père du Dieu, dans les cieux, sur la terre, mon béni, pas du dans l'espace étendu, mon roi. Tu es réellement le Dieu qui a déployé les cieux, mon béni. A, a toi la gloire, à toi donc l'honneur et la puissance, mon Seigneur. Mais tu t'es trouvé comme une faible plante, mon béni, pas du comme un rejeton, mon béni, pas du décessé. Mon Dieu, nous t'avons, il pas du avec mépris, mon roi. Il méprisé, mon béni, pas du C'est pendant cette offrande que tu as porté, mon béni, Seigneur. Oh, que ton nom soit béni mon bénémé père et cette immense de la paix tomber sur toi mon la père dieu merci encore pour la délivrance et la guérison par te mettre sur la d'abord, et la guérison mon bénémé père seigneur souviens toi de mon frère et de ma soeur encore aujourd'hui mon père au dieu Souviens-toi de tes promesses à notre endroit. Souviens-toi, béné-mé, pas du puissant de ce que tu as annoncé, Seigneur. Et ce qui doit aussi arriver, mon béné Seigneur Jésus, nous avons vraiment besoin de toi. Et encore en ce temps, mon béné-mé, Père, au Dieu, pour que nous puissions véritablement marcher comme tu le veux, Seigneur. Oh, nous sommes à toi, nous sommes ta propriété, Seigneur. Domine comme tu le veux, mon béné Seigneur. Merci encore pour ce moment béni, Père. Merci encore pour ce peuple rassemblé. Oh, béné pas du puissant, qu'il soit comme un boule Seigneur, tu es réellement le Dieu qui peut agir encore davantage, mon roi. Le cœur et l'âme bénéficiaire ont dit tout transformé par toi. Et ramener davantage à toi, mon bien-aimé, Père Saint-Dieu. Tu es le toi brillant du matin, Seigneur. Le donateur de tout don excellent, mon aimé Père du c'est toi qui as la guérison, mon bénémoine, Père Saint-Dieu. C'est toi aussi qui as la délivrance, mon roi. Oh Dieu, dis simplement un mot, seigneur Dieu, Nous serons tous délivrés, mon bénémoine, Père Saint-Dieu. Nous serons tous la possibilité que tu l'as déjà fait, mon bénémoine, Père saint Et nous serons davantage à toi comme tu le veux, mon bénémoine, Père Saint-Dieu. L'obéissance, mon bénémoine, Père Saint-Dieu. La consécration, mon bénémoine, Père Saint-Dieu. Seigneur, tu es le Dieu très haut. Bon. Tu prends le contrôle de toutes choses, mon bien-aimé Padishah. Même les battements les ailes d'une mouche, mon bien-aimé Padishah. Tu en connais le durée, mon bien-aimé Seigneur. Tu contrôles mon roi. Nous te prions parce que tu es réellement le Dieu qui t'est montré, tant Dieu, Seigneur. En dehors de toi, il n'y a point de Dieu et il ne aura jamais, Seigneur. Tu demeuras toujours le Seigneur, mon bien-aimé Padishah. Tu crées, tu transformes, mon bien-aimé Père, Dieu. Tu donnes aussi la vie, mon bien-aimé Père, Dieu. Tu pardonnes aussi, mon bien-aimé Padishah, le péché de l'illégitimité, Seigneur. Oh Dieu, vilifie encore ton peuple encore ce matin, Seigneur. Et accorde-nous encore ces bras, mon béni. Merci, Sauveur. Merci mon bénémoine Père Saint-Dieu oh pour le chant des Sion. Les chants de Sion, mon bénémoine, Père oh Dieu, qui ont été chantés pour ta gloire à toi. C'est pour ça que nous voulons que tu descendes, mon bénémoine Père Dieu, et, oh et, et prendre le contrôle, mon bénémoine Seigneur, d'agir comme tu l'as toujours eu à pouvoir les faire, mon roi. Nous sommes un peuple qui t'appartient, mon bénémoine, Père Dieu et Pères, et Pères, et Sons, mais qui crie à toi, mon Seigneur, et te sublime, Père oh Dieu. Et pouvoir réellement prendre le contrôle et d'agir comme tu l'as toujours fait. Nous sommes à toi. Et nous te remercions, Père. Merci, parce que tu vis, notre Dieu. Est. Nous vivons également au mon sobin venu, et ta main, elle est réellement puissante encore aujourd'hui. Elle, elle est glorieuse, mon roi. Elle relève le faible, mon bénéme, pas duissant, Dieu. L'autorité de l'évangile, mon bénéme, pas es est ta parole à toi. Celle qui amène l'existence, tous ce qui existe, mon bénéme, pas par laquelle tu as créé et tu fais toutes choses, mon le Seigneur. Ta parole domine, mon bénéme, Père Dieu, c'est pourquoi nous avons de la référence. Or, nous nous continuons devant toi, mon pas parle mon bénémoine seigneur et assis aussi mon bébé pas du sang et confondent l'adversaire mon bénémoine seigneur donne encore bénévole la victoire dans ton peuple mon roi il a la victoire mon bénémoine seigneur et la victoire et la lumière soit aussi manifestée à son endroit sois béni je sois glorifié et encore en ce jour pour chaque cantique, chaque instrument, pas sans, chaque frère et chaque sœur, chaque enfant, petit enfant, pas sans, chaque jeune frère et jeune sœur aussi. Et Jésus, ce peuple qui s'est déplacé pour toi, c'est pour qu'il... Et voilà aussi à l'œuvre, mon bien-aimé Père, nous prions pour tous nos bien-aimés qui sont aussi en connexion, mon bien-aimé Père Enfin, qu'ils aient aussi la grâce vraiment aussi expérimentée, ta présence divine en Seigneur, mon bien-aimé Père mon Dieu. Et que le cœur soit aussi disposé pour toi, mon bien-aimé Seigneur. Oh, béni sois-tu. Nous te remercions, mon sauveur. Merci, merci, sauveur. Nous croyons. À nous te remercions. Et encore un en jour de grâce. Pas véritablement le contrôle, je t'en supplie. Dans le cœur, dans l'âme et dans l'esprit, mon béni, mon pas dans la conscience et le subconscient, mon bénémoine Seigneur. Sème ta sémence, mon sauveur, béni au oh Dieu. Oh, que ce soit défriché un chat nouveau, oh, bénémoine, Père au oh Dieu. Là où l'ennemi a, a pouvoir s'aimer les ronces et les épines, bénémoines, pas de lissons, oh Dieu. Là où les semaine, pas du puissant délivré, Seigneur. Oh Dieu, puisse accorder la grâce, que sa sémence à toi puisse réellement pousser, mon bénémoine, Père Dieu. Oh Dieu, tenir encore ferme, mon bénémoine, Père au oh Dieu. Afin que la lumière puisse être manifestée. je implore ta grâce, mon sauveur. Que la vie soit une vie pure et consacrée aussi à toi. Je te remercie. Merci, sauveur. Merci, maître. Pardonne-moi. à la mémoire, La mémoire, elle est subconsciente. que seul ton âge, seul toi-même, tu parles le contrôle encore aujourd'hui. Et tu ne parles, mais de Dieu, que... Je te de libre, mon sans agir et me de, agilé, de prendre le contrôle du corps. Je te remercie mais là, l et déçus, de l'âme de l'esprit de pensée, de subconscient. de la mémoire aussi, mon béni, père Dieu. Oui, tu es Dieu. Je t'en suis vraiment reconnaissant. Ah, comme ce jour-là, au temps du soir tu descendais. Comment en ce temps-là, tu marchais avec tes disciples, mon sauveur. Nous voulons vraiment nous consacrer vivre des moments bénis, Père. Que toi-même tu nous donnes, mon béni, mon père t'a dit Dieu. Et et que par ta puissance manifeste encore la guérison, la délivrance encore, Père du pour ton peuple ici, mon béni, aimé Père. Je t'en supplie. Merci. Merci. Merci. Oui, je te remercie, Père. Pour ton amour et ta bonté. Garde-nous, Père. Ramène-nous encore davantage. Merci. Merci, Sova. Gloire en roi nous le croyons en et nous sommes reconnaissants. Merci. Tu as fait et tu fais ici ce soir. Oh, béni soit ton Seigneur. L'âme, le Seigneur. La parole. Oh, oh. Oh, oh, oh. Et... Et la vérité Merci. Pardonne-nous. Je crois, mon Dieu. Je et je prends ta grâce pour chacun, chacun. Ta parole puissante soit vraiment à en action puissante dans le cœur de mes frères et de ma sœur. Pensons. Ah, tu l'as toujours fait. Toi oui, oui, oui. Merci toi Merci de merci Maître Gloire à toi merci. nous te remercions. Merci. Nous te louons et nous te sommes. Merci. Vraiment, béni soit ton Seigneur. A toi la gloire, l'honneur, la puissance merci. et la victoire. Merci. Nous te disons merci encore pour tout, pour tout ce que tu as fait, ce que tu fais encore et ce que tu continueras à pouvoir faire et ce que tu as fait. Bénis merci ceux qui sont venus pour la première fois et soutiens-le, que leur cœur soit aussi tourné vers toi et, et vraiment, Père est Dieu. sois loué, Père Dieu, que leur pensée aussi soit tournée vers toi. C'est là nous te supplions encore davantage, en enfin, fait que ton ange béni, ton esprit saint, puisse saisir chacun, mon sauveur, la réalité et la vérité de l'évangile, mon sauveur, puisse avoir réellement aussi son effet dans chacun. D Merci, Sauveur, et, et sois béni, et sois glorifié. Let's moi what you're doing. Let's go down the road. Let's go down the road. Let's go laisse the road. Let's go down the road. Let's go down mon road. Let's go down the road. Let's go down the road. Let's go Alléluia, the road. Let's go down the road. Let's go down the road. Let's go down the road. Let's go mon armé de Lou, mon armé de Dieu, mon armé de Lou, mon Jésus de Lou, mon armé de Lou, mon Jésus, de Jésus, mon Jésus, de mon de mon mon mon mon Merci, merci, merci, merci, merci, là, oh, Dieu. merci, merci, merci, merci, merci, merci, parce que tu as circoncis, tu as circoncis merci, merci, merci, merci, merci, merci, merci, merci, merci, des merci, merci, merci, merci, merci, merci, merci, merci, merci, merci, merci, merci, merci, merci, Merci Seigneur yeah. mon Dieu, merci Seigneur si mon Dieu, merci Seigneur mon Dieu, tu connais, tu connais, tu, seems... tu, tu, uh... tu, tu connais, tu connais, tu connais tu connais, toi, tu, tu connais, tu connais, tu connais, toi, toi, tes enfants, This... merci yeah. Seigneur, yeah. merci, yeah. merci, okay. merci. Mais Dieu, mais Jésus, mais oh, Nous avons foi, bravo, bravo, bravo, Merci. pour nous de C'est un nous de Merci. C'est pour nous de soutenir. C'est pour nous de soutenir. Dieu pour libéré. de nous je ne te demande le grand roi. Tu es réel, tu ton fils, Seigneur. Tu es fils, qui tu es fils, qui est le fils, qui est nous sommes qui est le fils, qui est le est le nos Avec le pour pour Seulement oh, c'est toi Dieu. ce matin. En fait, de te voir en action mon Dieu, mon roi. Parce que tu es descendu droit oh, le les créateurs. Oh, oh Dieu, Dieu tu as dit. Oh personne ne peut te voir des vivres. Mais prends tu prends toujours les corps, mon Dieu, mon roi. Nous les croyons ce matin. Nous les croyons de tout notre cœur. Que tu vas prendre encore. Et tu as déjà pris les corps ce matin. En fait, de parler à ton peuple. Oh Dieu, parle-nous encore une fois. Oh Dieu, Merci. enlève l'incrédulité. Je t'en supplie Merci mon Dieu mon roi. C'est matin, oh Dieu, tu connais vraiment les soucis de je chacun. Je te Toi qui s'en les profondeurs. Merci. Oh, toi qui vas encore, oh, va encore plus loin. La paix. Toi qui connais la vie. Oh Dieu, je t'en supplie. Oh cette incrédulité, loin encore ce matin. Je t'en supplie mon Dieu mon roi. Parce que tu veux réellement que ton peuple puisse s'approcher de toi. Oh c'est ce que tu fais ce matin. Parle-nous. Parle-nous encore au travers de ton serviteur. Parle-nous, mon Dieu, mon roi. Nous te oh, remercions pour ta présence. Nous te remercions pour tout ce qui tu en fait. Oh, gloire, gloire à toi, notre Dieu. Honneur, Honneur à toi, de loin à toi. Puissance. Merci Je pour ce que tu fais. Oh Dieu, tu, tu es, es réel, tu es vivant. Tu n'es plus un dé historique. C'est ce que nous a raconté mon Dieu, mon roi. Mais aujourd'hui, avec nos yeux. Pouvons réellement les voir et toucher aussi, mon Seigneur, mon Dieu, mon roi, parce que tu es vivant. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci pour tout ce que tu fais. Gloire à toi, Père. Moi, j'attends. Merci, Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. C'est avec beaucoup de reconnaissance que nous nous tenons dans sa maison. Et la grâce qui nous a accordée aussi d'avoir le souffle de vie. Et cela aussi, c'est un privilège que nous avons à ses yeux pour que nous puissions réellement aussi être des témoins dans ce monde où nous sommes, de ce que ce Jésus-Christ de la Bible est vraiment vivant. Comme le Saint-Écriture pouvait le dire, Dieu te bénisse, ma soeur. Il disait, s'il consent à donner sa vie, il verra une postérité et il prolongera ses jours. Ce que le Seigneur, notre Sauveur, a fait est tellement plus grand que parfois la pensée de l'homme ne peut pas arriver à pouvoir le saisir. C'est tellement aussi puissant que même l'imagination profonde. C'est pour ça que les saintes écritures le disent, que ce ne sont pas les choses qui ne sont pas montées, ce sont des choses qui ne sont pas montées au cœur de l'homme, mais que Dieu nous les a révélées effectivement par l'Esprit. C'est-à-dire que ce que nous ne pouvons pas arriver à pouvoir même concevoir, ni penser, arriver même à pouvoir même imaginer cela, mais c'est pas tellement si grand ce que notre Dieu a accompli pour nous. Si justement nous pouvons simplement penser à ce que les saintes écritures au fur et à mesure nous montrent et nous révèlent progressivement ce que Dieu a eu à pouvoir réellement aussi accomplir et que sa volonté fut donc manifestée pour l'homme sur la terre, effectivement, qu'il avait donc créé, et aussi, ayant vu aussi la chute, et les désirs qu'il avait de pouvoir aussi ne pas laisser l'homme dans cet état de chute, effectivement mais de pouvoir un jour, le ramener dans sa condition originale. C'est pour cela que lui-même a eu à pouvoir, au travers de saintes écritures et des époques et des périodes, manifester effectivement aussi sa volonté parfaite. Il cherchait réellement aussi à atteindre le but qui s'était donc aussi donc donné, à atteindre effectivement pour l'état de l'homme. C'est ainsi que vous pouvez remarquer comme les Saintes Écritures nous, nous le témoignent. C'est aussi les apôtres qui l'ont eu à pouvoir exprimer aussi. Il dit que ce que nous avons entendu et, et ce que nos yeux ont pu voir, effectivement, et concernant donc la parole de vie, effectivement, nous l'avons vu et nous sommes aussi de ceux-là qui l'avons donc touché aussi. Il nous parle effectivement de, de la parole de vie, cette parole qui avait donc été donc aussi manifestée et qui, au fur et à mesure, effectivement, comme la pensée de l'homme ne pouvait pas arriver à pouvoir saisir cela, mais cette parole que Dieu a eu à pouvoir prononcer, à un moment, il a eu à pouvoir prendre forme et devenir un être vivant, qui pouvait réellement se mettre debout. Jamais chose pareille ne pouvait passer par la pensée de l'homme. Qu'une parole prononcée par Dieu puisse un jour devenir matérielle. C'est pour cela que les Saintes Écritures, d'une manière aussi claire, nous font part de quelque chose qui est très important, qui est parfois difficile à pouvoir aussi saisir par la pensée humaine dans le livre, je pense, de Colossiens, au chapitre 1, il dit que, c'est cela, je pense, qu'il dit, mais toute la plénitude de la divinité habite donc en lui, en Jésus-Christ, notre Seigneur. Lorsque Lorsqu'on nous parle, effectivement, que la plénitude, donc toute la plénitude de la divinité. Donc, <rire> Quand on dit la plénitude, c'est-à-dire qu'en dehors, il ne reste rien. Donc, toute cette divinité-là, toute sa totalité, effectivement, s'est eh ben, trouvée dans cet homme-là, cet homme qu'on appelle Jésus. C'est pour cela que, quand ces hommes... Vous savez, lorsqu'ils ont eu la grâce, le privilège comme nous, d'être attirés par lui parce qu'il attire. Mmh. Vous savez que quand il disait, viens, suis-moi, il n'y avait pas de résistance. C'était l'attraction. Donc automatiquement, ça te prend et tu ne sais pas te contrôler, mais tu sens que c'est pour moi. C'est comme cela. Là, lorsque Philippe a rencontré Nathanaël, il lui a dit, nous avons trouvé. J'ai toujours beaucoup aimé, en fait, ces paroles et cette manière dont Philippe a eu à pouvoir exprimer les choses. J'ai dit, Seigneur, il faut être avant à, à, à quelqu'un qui a été vraiment touché et convaincu pour être sûr. Parce que nous pouvons dire des choses. Et parfois, nous, nous disons de la bouche, mais nous ne sommes pas tellement certains. Nous voulons simplement dire, pour montrer aux gens que nous, nous croyons pour moi cela, mais en fait, au plus profond, il y a toujours une hésitation. C'est l'humain cela. Maintenant, le problème, c'est que quand il s'agit de choses qui sont en rapport avec... Euh, <rire> le plan de Dieu, l'action de Dieu dans les temps dans lesquels vous vous vivez ou vous y êtes effectivement parce que c'était dans le temps dans lequel Philippe lui vivait que Dieu a accompli donc sa parole. Alors, lorsque nous nous trouvons dans un temps comme ceci que Dieu aussi nous avait donc connu d'avance et qu'il nous a placé dans ce temps effectivement où il a compris effectivement la parole pour ce temps, dans le véritable Fils et croyant, hein, celui que Dieu a eu à pouvoir réellement aussi connaître et prédestiner aussi pour qu'il soit en ce temps-là, il n'y a pas d'hésitation. Pourquoi je veux que vous compreniez cela Parce qu'en fait, vous avez été prédestinés pour ces jours-là. Donc, quand Dieu a regardé les époques, il n'a pas vu Moïse au temps où Jean-Baptiste était. Non, Moïse était dans son temps. Amen. Mais quand il a regardé les temps où Jean-Baptiste est arrivé, il, savait, il avait vu aussi Philippe en cet temps. Donc, donc, ces temps-là, la visitation, c'était aussi pour Philippe. C'est pour ça qu'il n'a pas eu d'hésitation de pouvoir dire avec certitude, parce qu'il faut qu'on se pose la question nous aussi. Est-ce que nous voyons comme les Saintes Écritures veulent que nous puissions voir Juste une question. Alors lui, effectivement, quand il s'est trouvé là, il a dit à Nathanaël, il dit, nous avons trouvé. Avec beaucoup d'assurance, effectivement, pas de certitude. Vous savez, nous l'avons eu à pouvoir le dire ici. Pourquoi est-ce que le Seigneur Jésus a eu à pouvoir dire de Jean-Baptiste et de tous les hommes qui sont nés des femmes, effectivement il n'y a pas eu de plus grand que, que Jean de Baptiste. Vous vous souvenez Amen. Pour quelle raison, en fait Parce que... Jean a eu euh, cette grâce, ce privilège. Voilà, c'est quand même extraordinaire de, de voir la, la, la véracité de Dieu... Et l'importance des saintes écritures que parfois nous nous prenons avec mépris et que nous nous voulons chercher à la diluer selon notre façon à nous de pouvoir en fait la ramener à ce qu'elle ressemble, à ce que nous nous voulons qu'elle soit. Vous avez remarqué que dans les saintes écritures, il avait donc été donc annoncé que Dieu enverrait donc ce messager, tout le monde le savait. Vous connaissez quand on a parlé en rapport avec euh, dans le livre effectivement, de Jean, Jean-Baptiste, Jean, Jean effectivement, quand on lui a posé des questions, mais remarquez une chose. Il avait donc été donc annoncé qu'il viendrait donc pour pouvoir faire ce qui était nécessaire. Regardez pour que vous puissiez voir pourquoi il était aussi grand. Ce que l'ange Gabriel dans Luc au chapitre 1, je pense que c'est ça. L'ange Gabriel alla donc dans une famille. Et c'est là, c'était un sacrificateur, c'était donc Zacharie. Il le trouva effectivement, et Zacharie était donc euh, un homme qui s'accrochait vraiment à la parole de Dieu, comme la Bible le déclare et témoigne effectivement de cela. Nous pouvons le lire avec vous dans Luc au chapitre 1, c'est cela, je pense que c'est cela, il, il nous fait part de cela, je pense au verset 5. « Du temps donc de Rhodes, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie. La classe d'Abia et sa femme étaient donc entre les filles d'Aaron et s'appelait Elisabeth. » Les noms que les gens ont, effectivement, même dans ce temps-là, quand ils donnaient, par exemple, Elisabeth, c'était toujours attaché à une signification des dieux, en fait. Elle, donc vous comprenez, c'est comme cela, effectivement. Alors, tous deux étaient donc juste devant Dieu. Si la Bible dit cela, c'est que c'est la vérité. Dieu te bénisse, mon frère. Étaient donc juste devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Vous savez, aucun homme ne peut arriver à pouvoir faire cela <rire> si ce n'est Dieu qui prépare un homme pour une action. Donc, quand Dieu vous avoue et que vous devez accomplir quelque chose pour Dieu, il va vous tenir. Oh C'est est, ce est, est certain. Je crois mais c'est merveilleux, frère, de voir que Dieu est... C'est pour ça, ne jouons pas avec la parole de Dieu. Amen. Et n'est pas notre parole, c'est la parole de Dieu. Amen. Et nous devons du respect parce que Dieu est vraiment extraordinairement grand. Amen, mm -hmm. Amen. Et on nous dit que cela était dans cette condition, et on comprend effectivement, on dit, verset 7, il dit... Ils n'avaient point d'enfants parce que Elisabeth était donc stérile. Et ils étaient l'un et l'autre avançaient donc à nage. J'aime cela parce que c'est dans le moment le plus difficile où nous trouvons que notre situation est impossible. Que Dieu vient toujours. Qu'est-ce qu'il vient prouver qu'il est toujours le même. Bien sûr. Il a fait cela avec Abraham et Sarah. S'il a fait cela avec Abraham et Sarah, et qu'il soit le même Dieu. Mon frère et s'il a fait autant d'Abraham, il pouvait aussi le faire aussi à notre temps. Et aussi, il est capable de le faire dans notre temps. c'est sûr et certain. Nous ne suivons pas ce que la médecine nous dit. Nous suivons ce que le Seigneur a déjà eu à pouvoir faire. S'il a fait cela une fois, il le fera encore une deuxième fois. Parce que s'il a fait, il nous a prouvé qu'il était capable. Donc, nous ne parlons pas cela en l'air, mais c'est la vérité parce que c'est prouvé. Il vint donc vers et donc, cette famille effectivement, et donc donc il dit que était stérile, ils étaient là à l'ancien âge. Or pendant qu'il, lui, s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut donc appelé par le sort, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était donc dehors en prière, à l'heure du parfum. Alors, un ange du Seigneur apparut à Zacharie. Vous voyez que il n'y avait pas seulement qu'un seul sacrificateur, il y en avait beaucoup. Mais l'ange Gabriel n'est pas allé chez le sacrificateur à Biatar ou à un autre comme ceci, comme cela. Non, il est allé seulement chez Zacharie et à un moment aussi opportun. C'est pour que vous compreniez qu'effectivement que si Elisabeth et Zacharie étaient ainsi en rapport avec les choses de Dieu, ce que Dieu les préparait déjà. Amen. Oui, monsieur, oui, madame. C'est pour ça que j'ai toujours à pouvoir le dire, frères et sœurs. L'élu ne choura jamais. Amen. Amen. Merci, Seigneur. Ça, c'est une chose qui doit être gravée. Dans votre cœur et dans votre mémoire, dans votre pensée. L'élection ne pourra jamais échouer. Parce que je l'ai dit l'autre fois, parce que vous êtes élu pour cette action-là. C'est pour ça qu'on dit que vous êtes élu. Mais élu pour quoi Mais vous êtes élu pour que vous soyez l'épouse. Donc cette épouse-là sera irrépréhensible, okay, okay. elle le sera, Amen. peu importe ce qu'on pourra faire, Amen. peu importe les tribulations sur le chemin, peu importe les separais, frères et elle sera irrépréhensible, sans tâche, ni, ri, ni rien de semblable. Amen. Oh Dieu, il est parfait, mon frère. Ce n'est pas pour rien qu'on dit que nous sommes plus que vainqueurs. Parce que la victoire, nous la possédons, mon frère. Ne perds pas ton temps à chercher à pouvoir te faire confiance, toi, dans ce que toi, tu comptes pouvoir faire. Tu as déjà échoué d'avance. L'homme tel que tu es, l'échec, tu as déjà l'échec. C'est cela, le remerciement qu'on doit adresser à notre Dieu. Alors, nous continuons. Il dit donc, euh, il dit donc, alors, du Seigneur, rappelons à, à Zacharie, il un debout à droite de l'autel de parfum. Zacharie fut donc troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Oui, Zacharie avait entendu parler dans les scènes d'écriture longtemps, longtemps, que l'ange apparaissait, c'est si cela, comme tout le monde Alléluia, mon frère et ma soeur, c'est aussi la même chose que toi. Tu as entendu parler que l'ange peut apparaître, mais un jour, il t'apparaîtra aussi, mon frère. Oui, madame, oui, monsieur. En tant que fils et fille de Dieu, Dieu manifestera aussi sa gloire à votre endroit, frère. C'est nécessaire. Que nous puissions arriver à voir Parce que toutes ces choses-là, c'est pour nous que Dieu Amen, le fait. Amen, Amen, Amen, Amen. Amen. Donc, Amen. Je dois avoir l'assurance que quand je marche dans ce monde, Amen. non seulement que j'ai entendu parler Amen, que l'ange de l'Éternel est camp pour ceux qui le craignent, mais le mien, il est là. C'est cela, mon frère et ma sœur. Et là, il vit effectivement que oui, ce que Dieu avait dit, ce qui nous avait été raconté, que les anges existent, mais il est bien là. Il a pu le voir. C'est pour ça. C'était comme il faisait un service on dit, mais c'est peut-être, c'est peut-être. Non, là, on dit non. Dieu dit, mais c'est la réalité. Le voici. Donc Dieu, le Dieu que tu sers, il existe. Parce que son ange se tient bien là vous Et il te regarde. Oh, c'est merveilleux, mon frère et ma soeur. Une grâce extraordinaire, mon frère. Que Dieu nous aide à comprendre toutes ces choses, mon frère et ma soeur, pour que nous sachions, que nous comprenions la position que nous avons en Christ. Alors il dit, c'est Cécile, donc de qui Mais l'ange lui dit Ne crains point Zacharie, car ta prière a été donc exaucée. C'est merveilleux, hein oui, que Dieu te bénisse. Merveilleux mon frère. Vous savez, quand nous nous étions à genoux, que nous sommes sincères avec Dieu. Vous êtes toujours eu à pouvoir vous dire, vous savez, quand on se met à genoux comme ça, le premier moment, il y a un peu un flou qui passe. C'est parce que dans la journée, on a eu des pensées. Le corps et notre état, effectivement, comme Dieu l'a constitué, il y a comme des enregistreurs dedans qui enregistre effectivement les événements qu'on a vus, effectivement. C'est pour ça parfois même, on a des songes, parfois des choses, mais parce qu'on a vu les choses dans la vie. En fait, ça enregistre effectivement beaucoup dans la mémoire. Et quand on se met maintenant à genoux, que le subconscient qui a eu à pouvoir enregistrer beaucoup de choses, il commence à jouer comme une bande. Vous avez déjà remarqué qu'en ce moment, que vous avez écouté, vous écoutez quand des cantiques, effectivement, vous faites, vous faites Et puis en ce moment, quand vous commencez à pouvoir vous mettez, vous, vous asseoir quelque part, et puis le cantique revient. C'est pour ça que c'est toujours important de ne pas écouter des saletés. Parce que ça ne vous édifie à rien n'écoutez pas des, des, des, des choses comme on, dit, on appelle des cantiques mais qui font plaisir à votre corps c'est pour vous hein? si vous voulez ce que vous voulez j'ai toujours dit j'apporte la parole de Dieu au peuple de Dieu et ici je n'oblige personne alors n'allez pas en sortant commencer à pouvoir discuter il a dit et puis pour la musique non non j'ai dit chacun de vous vous écoutez ce que vous voulez mais je m'adresse uniquement au peuple de Dieu. Et ce peuple ne murmure pas. Ce peuple ne discute pas. Il entend, et puis il sort, le Saint-Esprit continue à nous parler. Alors ça, c'est ce que vous devez comprendre. Donc, fils et filles de Dieu, arrêtez d'écouter toutes les saletés qu'on vous présente comme étant des cantiques, des chants de Dieu, qu'il faut simplement que le plaisir à votre corps. Parce que ce que Dieu vise, c'est l'âme. Et l'âme, après avoir entendu, se dépousse dans l'adoration. Parce que je ne peux pas chanter Jésus pour mon plaisir. Je chante Jésus parce qu'il m'a sauvé. Et c'est lui que je dois glorifier. Donc tout ce que je dois dans le domaine spirituel, ça ne doit pas apporter à moi le plaisir des... Non, il faut que je sente que mon Jésus à moi, il est glorifié. Donc si je chante... C'est comme tout à l'heure, non Moi je veux chanter. Je veux chanter. Et puis il a continué comment, puis, a continué comment? Moi je vis en lui. C'est ça, non Je vais pour lui. Pour lui. Est-ce que vous pouvez vraiment dire cela que vous voyez, parce que nous allons peut-être y arriver. Vous savez, il y a une différence entre ce que la bouche dit et ce que le cœur dit. C'est une très grande différence. Alors et pourtant, le chemin n'est pas loin entre la bouche et le cœur. C'est court. Hein? Ça devait sortir de là et ça vient ici. Mais c'est quand même extraordinaire. Il dit autre chose, et là-bas, c'est autre chose. Bref, donc, nous prions que Dieu nous aide. Alors, nous continuons ici, il dit. ta prière... Je termine d'abord par la prière. Ça veut dire que quand ça commence à devenir flou comme ça, c'est parce qu'à cause des choses qui sont passées dans la journée. Hein, vous avez parlé, vous avez peut-être... fait des, des choses comme ça, ça reste là-dedans. Alors, quand vous mettez à genoux, les premiers moments sont des moments flous. Qu'est-ce que vous devez faire à ce moment-là Eh bien, vous commencez à pouvoir d'abord... Vous souvenir, vous repentir de ce que vous avez fait, demander pardon à Dieu pour ce qui s'est passé. C'est ça la meilleure façon de faire. Et puis après, tu commences à louer ces dieux. C'est n'est pas ta grâce que je vis. Si tu n'étais si pas là aujourd'hui, je ne serais pas ce que je suis. Seigneur, c'est toi qui pardonnes, c'est toi qui soutiens, c'est toi qui fortifie, Seigneur, qui peut me vêtir aussi que toi. Je reconnais ta grandeur dans ma vie. Vous comprenez cela Donc vous louez Dieu. Vous lui montrez maintenant ce qu'il est pour vous. Et après, maintenant, vous lui exposez votre problème. C'est que quand vous l'avez tellement exalté, le diable n'est plus dans les environs parce qu'il dit Mais cet homme, il loue tellement son Dieu, mes yeux sont fixés sur toi, en dehors de toi, il n'y a pas d'autre Dieu, qui kilos, j'irai, Seigneur. Alors le cœur se prépare déjà. Et vous sentez que l'atmosphère change, alors tu peux prier. Non, c'est vrai que c'est important que nous puissions comprendre. Et quand nous sommes comme ça, que nous sommes vraiment profondément sincères, sûr et certain, que Dieu nous écoute. Parce que vous voyez ici, Zacharie, pendant qu'il priait, je ne pense pas qu'il était vraiment certain que Dieu pouvait l'écouter. Probablement, vous savez, nous sommes des humains. Et que nous sommes là. Parce que chacun de vous, chacun de nous tous, quand on se met à un moment genoux, on prie, c'est un peu, c'est de vivre, c'est la vie d'un chrétien, on va prier. Mais à un moment, vous dites, est-ce que vraiment le Seigneur, tu m'entends Tu as les désirs sentir que peut-être là, tu le touches, je dis, mais maintenant tu entends ma prière. Mais en fait, et pourtant, il est là. Est-ce que vous comprenez Amen. Alors, ce que nous devons avoir en nous, c'est la sincérité. Amen. Ce que Dieu veut est que la vérité soit au fond de notre cœur. Amen. Nous croyons en lui. En fait, il ne faut pas être hypocrite à l'endroit du Seigneur. Amen. Ça ne sert à rien de jouer en fait les saints devant Dieu. Parce qu'il te connaît, Amen. que tu n'es pas saint, Il ne faut pas aller avec des grands formules. Moi, je chante, moi, je t'aime, moi, je suis... Alors qu'au fond, tu sais très bien que tu es vraiment un destructeur. Donc c'est la sincérité. La vérité. Parle-lui sincèrement, clairement. Seigneur, va malage, tu vois mon cœur. Parce que de toute façon, il n'y a personne qui t'entend. Tu es avec lui. Amen. Tu lui dis tout. Est-ce qu'il te voit même quand tu dis rien Amen. Alors, dis-lui que tu es le Dieu qui voit tout. J'ai besoin de toi. J'ai fait ça, j'ai fait ça, pardonne-moi. C'est comme cela que vous pouvez pas. Mais Dieu, Dieu aime cela, frère. Amen. Dieu n'est pas un dictateur, Dieu n'est pas un fouettard, comme on dit. Non Dieu, la vie de Dieu est un Dieu d'amour. Donc ce que lui, il, est, est, il aime, c est, c est, ce que lui, il veut, c'est aimer et être aimé. Donc quand il y a quelqu'un qui, qui empêche qu'il t'aime, il veut faire tout en sorte. Que tu reviennes dans cet amour pour qu'il soit heureux, parce que c'est pour ça qu'il est. Dieu est amour. Alors là, il, il dit, dit que ta prière est exaucée, il dit, ta femme Élisabeth, <rire> t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Ce qui est merveilleux, c'est ce que c'est pas Zacharie qui a donné les noms. Amen. Vous voyez bien, vous remarquez très bien. Ce n'est pas Zacharie qui a dit Mon fils s'appellera. Non C'est le Seigneur, par son nom, dit va s'appeler Jean. Amen. Puis, Amen. même son nom. Il dit, il va s'appeler Jean. Et puis il continue en disant, il sera, mais écoutez bien, il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Ah ben oui, non seulement lui et sa femme et tous ceux qui le connaissent, mais aussi ceux qui attendaient la promesse de Dieu. Oui messieurs. Oui, madame, c'est important, mon frère Abbas, de comprendre des choses. Maintenant, il continue de dire Mais, car, pourquoi Il sera grand devant le Seigneur. Voilà ce qu'on dit de lui. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante. Et il sera rempli de l'Esprit Saint, de l'Esprit de sa mère. Si Dieu l'a dit, il le fait. Amen, amen. Maintenant, écoutez très bien. Il ramènera plusieurs de fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. J'aime frère. Il ramènera plusieurs de fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Vous savez vous cela? Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener le cœur de père vers les enfants. Vous avez dit ça, vous voyez ça, non? Et le rebelle à la sagesse du juste, afin de préparer au Seigneur, afin de préparer au Seigneur. Un peuple bien disposé. Je crois que, en lisant cette écriture, j'avais déjà lu une fois, vous remarquerez très bien que, et ce qui est merveilleux, que les anges aussi connaissent les écritures. Oui, bien sûr, ils connaissent les écritures, ce qui sont dans la présence du Seigneur, notre Dieu. Ils connaissent les écritures avec ce que Dieu a eu à pouvoir exprimer dans les saintes écritures. Et quand ils sont envoyés par Dieu, ils ne sont envoyés que pour exécuter ce que Dieu a eu à pouvoir dire. Pas ce que leurs pensées peuvent dire, ou leur imagination peuvent dire, mais ce que Dieu a eu à pouvoir dire. À propos de ce qui Dieu les a envoyé, effectivement, vous remarquerez que le verset 17, si nous prenons avec Malachi au chapitre 4, vous croyez très bien, vous savez, non L'ange a cité l'écriture. Il s'est arrêté exactement. Au point qu'il devait s'arrêter. Il n'a pas été au-delà. Il s'est arrêté là, à ce point. Et l'autre partie, ça ne concernait pas Jean-Baptiste. Vous vous souvenez, non Amen. Nous l'avons lu ici. Bon, je continue, je ne vais pas rentrer dedans. Alors, il dit, « Afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. » Il dit bien, « Afin... » afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Et vous savez maintenant la conversation qu'il y a eu, ainsi de suite, avec Gabriel, Jean-Baptiste, effectivement, comment il est venu, vous connaissez cela. Donc, le Seigneur a oui, envoyé un ange chez, chez Zacharie, pour lui annoncer ce qu'il allait arriver avec donc, sa femme Elisabeth, et puis que sa prière a été donc exaucée. Sa femme deviendrait donc enceinte. Et aussi, montrant en réalité, comment sera aussi cet enfant en rapport avec les choses qui concerne Dieu. Donc, sa naissance était en rapport avec ce que le Seigneur allait faire. Est-ce que vous suivez Amen. Pour que vous puissiez comprendre mieux clairement, c'est pour ça que ce même ange, Gabriel, que Dieu avait envoyé chez Zacharie, le même ange va vers Marie. Donc, ayant quitté Zacharie, ayant annoncé pour la naissance de Jean, avec le nom qu'il a donné, et puis il quitte là, il n'est pas allé chez quelqu'un d'autre. Il est allé effectivement chez Marie. Parce que, d'abord, je vais continuer, regardez très bien, il arriva, arriva donc chez Marie, ça s'est écrit effectivement au verset euh, 26, donc après que euh, lorsqu'il a tant été appelé, elle, elle, elle, ça, bon, euh, verset 26, mais, au sixième mois, l'ange Gabriel fut donc envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth. Il n'est pas parti tout seul là, donc chez Zacharie c'est toujours Dieu qui l'a envoyé. C'est Marie, effectivement, c'est toujours ce Dieu qui l'a envoyé, il dit, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. C'est quand même extraordinaire. Donc vous remarquerez, frères et sœurs, que Marie, lorsque elle grandissait aussi, votre attention Lorsque Marie grandissait aussi, étant jeune fille, effectivement, aussi, également. Mais il avait quelque chose, effectivement, en elle, qui faisait qu'elle pouvait se trouver parfois un peu différente des autres jeunes filles. Quand les mouvements passaient, elle veut se joindre un petit mouvement, ça bloque quelque part. Oui, monsieur, oui, madame. Quand Dieu vous a réellement prédestiné à pouvoir accomplir une tâche bien précise, ah oui, il vous garde précisément. Et quand même vous, vous ne le savez pas. Ou quand même vous, vous voulez effectivement faire aussi comme tout le monde. Non, Dieu ne va pas permettre que tu fasses comme tout le monde. Oui, c'est sûr et certain. Mon oh, frère et ma soeur, quand on a quelque chose de particulier que Dieu doit faire avec toi, il y a la main de Dieu. Même depuis votre naissance. Parce que nous devons comprendre une chose qui est très importante, que ce n'est pas quand votre maman vous a mis au monde, que vous l'avez sous ses pieds, que Dieu vous a choisi à ce moment-là. Non était pas ce n'était pas à ce moment-là que Dieu vous a choisi. Non, pas du tout. On nous dit, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. C'est-à-dire qu'avant même que tu puisses être sous les genoux de ta mère, Dieu t'avait déjà choisi. Amen. Donc, s'il t'avait choisi pour un but bien précis, eh bien, il doit veiller. Amen. Bien sûr que oui, mon frère et ma sœur. Vous n'avez jamais remarqué que, bon, je parle de ceux qui peuvent arriver à pouvoir expérimenter ce genre de choses, ou l'avoir eu, qu'évidemment, vous étiez quand même à des endroits. Évidemment, on vous poussait pomper des choses. Vous avez accepté à un certain moment, mais votre intérieur était en train de pouvoir se poser des questions. Vous ne comprenez pas bon pourquoi, effectivement, mais ça ne passait pas tellement très bien. Vous savez... Euh, l'exemple la, la, la, la, la, la, la, que Frère Branham a donné en rapport avec le fermier et le poulailler et l'œuf de, de, de l'aigle c'est vraiment très très important et ça explique beaucoup de choses en fait qu'est-ce que ça explique en fait c'est-à-dire que l'aiglon a toujours été aiglon donc aigle depuis toujours donc il vient de l'œuf pas d'une poule mais d'un aigle mais on l'a mis effectivement parmi les autres poussins. Il ne pouvait que manger ce que les autres mangeaient. Mais pour pouvoir manger, il s'est forcé. Ça ne passait pas. Pour quelle raison Parce que ce n'était pas parce qu'il ne voulait pas être comme les autres. Il s'est forcé aussi d'être comme les autres. Mais c'était sa constitution en fait. Son intérieur qui ne pouvait pas faire passer ces choses-là pas qu'il voulait être différent des autres parce que vous dire ah, moi je vais faire tout peu différent non ne faites rien Amen. ne faites rien chaque semence doit produire selon son espèce Tu ne sais pas c'est que, que Dieu nous aide à comprendre les choses elles sont essentielles pour nous donc effectivement que tu ne vas pas te battre chez toi. Même si on t'avait mis dans cette situation là, tu vas sentir que même ton intérieur, il sait pas. Mais je vais, je vais être comme les autres. Tu es comme les autres effectivement, mais tu n'es pas comme les autres. Jusqu'à ce que, à un moment, la parole de Dieu va sortir. Il dit ah je comprends maintenant pourquoi ça ne marchait pas avec moi. Je dis, mais c'est pas possible, ce n'est pas le problème. Non, ça m'est travaillé, mais maintenant j'ai compris, gloire à Dieu. Tu loues Dieu et ils sont en colère. Mais toi, tu loues Dieu. Parce que Dieu, il a vu ce qui est dans ton cœur. Mais toi, tu ne peux pas être comme ceux les autres. Ce n'est pas possible. Frères et sœurs, je ne sais pas, mais c'est absolument important. C'est pourquoi il ne faut pas vous battre. Chacun de vous est libre de faire ce qu'il veut, envie de pas faire. Mais ceux qui sont des dieux ne sont pas libres okay, okay, okay, okay, okay. de faire ce qu'ils veulent. Ah parce que Dieu les a objets. Non, à l'intérieur. Okay, okay, okay. Ils ont été consacrés pour ça. amen, Non, mon frère, tu ne peux pas changer ça. Okay, okay, okay. Ça ne date pas de maintenant, mais avant même. Oh, que ta maman existe, je pas Avant même. Que la terre soit. Okay. Dieu t'avait déjà vu. Dieu t'avait déjà choisi. Il t'avait prédestiné, mon frère. Amen, amen. Pourquoi tu peux croire ou ne peux pas croire Parce que qu'au-dedans, Dieu avait placé quelque chose. Parce que même aujourd'hui, croire la parole de Dieu de tout notre cœur, évidemment, les autres ne peuvent pas le croire. Je voulais l'ai dit ici, je crois que je lis dans les écriture quand le Seigneur Jésus insistait, parlait, peut-être vous dites, mais cet homme est toujours... Mais il a dit, quand Nicodème est lui a fait de l'eau, tu es un grand serviteur de Dieu, tu es saisi, il était tranquille, il l'observait. Ah, nous savons, parce que vous connaissez, non? Tout cela qu'il critiquaient tout ça. Il savait! Il dit, nous, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Nous qui? Mais nous les juifs. Okay. Nous les pharisiens, tout ça. Il dit, mais parce que personne ne fait ce que tu fais, Dieu ne pas avec lui. Il, il a regardé, il n'a pas commencé à battre sa Non, on a reconnu mon ministère. Non, non, non, non, non. Il, a, il est resté Alléluia. simplement dans les scènes écritures amen, amen. Il lui a lancé, en, il me pensait comme une bombe. Oui, parce qu'on dit, mais on, on, on lui fait des éloges, mais il doit quand même faire quelque chose de bien aussi à mon endroit. Mais en fait, ce ne sont pas les éloges qui doivent changer un serviteur de Dieu. Si vous le changez, il n'est pas de Dieu. C'est ce que l'apôtre Paul dit, si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Il a bien précisé. Donc c'est nécessaire qu'on comprenne ces choses-là, parce que c'est Paul en question, on ne pouvait pas le changer parce que Dieu l'a déjà changé. Et là, ce qu'il lui a donné, ce qu'il a une tâche, évidemment, on ne peut pas toucher à gauche, à droite. Bref, bon. Alors, c'est absolument nécessaire pour nous de pouvoir réaliser l'importance, effectivement, que revêt ce que Dieu dit pour son peuple et pour Dieu lui-même. C'est absolument nécessaire. Parce qu'à un certain moment, on n'arrive pas à pouvoir tellement s'y voir, tellement bien, effectivement, comme nous le disons tout à l'heure, effectivement, aussi dit, mais Dieu, quand il t'a choisi, comme il dit, effectivement, que ce n'est pas aujourd'hui que nous sommes devenus des chrétiens. Non, nous ne sommes pas devenus des chrétiens. Aujourd'hui, c'est que si nous étions en Christ, avant que le monde soit, ça veut dire quoi être en Christ Si nous sommes en lui, c'est que nous avons la nature de Christ. Quand même, c'est la vérité, non? <rire> si tu es dans les seins de ta mère, alors tu es qui? Tu es la nature de ta maman, parce que la maman est un être humain. Les caractéristiques qui sont dans ta maman se trouvent en toi, parce que tu es un homme. Et quand tu sors, effectivement, tu ne seras jamais un chien, tu seras toujours un être humain. Un homme, effectivement, qui manifestera effectivement aussi ce qu'un être humain est capable de pouvoir faire. Donc, comme nous disions effectivement que chacun de nous doit arriver, arriver à pouvoir réaliser ce qu'il qu est en fait, ce que Dieu a eu à pouvoir faire au-dedans de lui, c'est pour ça que, comme nous disions, quand la parole de Dieu, est, elle sort, pourquoi vous ponctuez d'un « Amen » Parce qu'il ne faut pas que ce soit l'habitude de dire simplement « Amen ».« Amen », ça veut dire « Ainsi vraiment soit-il », c'est okay, cela. Okay, okay, okay. Donc, en fait, j'ai dit Amen parce que ça correspond à ce qui était dans l'âme. Et tu es vraiment Dieu. Amen. Et pourtant, personne ne le savait. C'est comme ça, personne ne le savait, mais Seigneur, ce que tu as produit, c'était là, je ne comprenais rien. C'est se trouvait là, à l'intérieur. Alléluia, gloire à toi, Amen. Il ne faut pas dire Amen seulement par, par, par, par, par habitude. Hein. On dit Amen parce que mais non, ça a touché moi. Alléluia, ça c'est vrai, ça. Amen. Cela, maintenant, ça veut dire que quand tu dis Amen, c'est que tu t'y appliques. Amen. Ah oui, si tu ne t'y appliques pas, c'est autre chose. Nous revenons vite ici pour ne pas perdre du temps. Alors, parce que je dois Philippe pour le transiter. Alors, il dit, mais, donc, l'ange Gabriel, voilà, donc, Marie, effectivement, auprès d'une vierge française, donc, à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était donc Marie. L'ange entra donc chez elle, et là, entra chez elle, et dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite. voici voit cela, Le Seigneur, donc, est avec toi. Mais Marie ne s'est rendait pas compte. Non, non Marie ne s'est rendait pas compte, effectivement, que et pendant qu'elle vivait, qu'elle marchait, que le Seigneur était avec elle. Non, non, non. Elle vivait comme toute autre fille. Mais ce qu'elle ne savait pas, ce que les yeux du Seigneur était sur elle quand par exemple l'influence venait des autres jeunes demoiselles qu'on doit faire ceci effectivement elle voulait aussi s'en aller mais il y avait une main qui la tenait on va aller peut-être là, on va danser là-bas parce qu'il y a des jeunes garçons qui vont venir parce que comme ça on voit, je donne un exemple hein? juste un exemple et voir comment nous sommes, effectivement. Si tout le monde se dit un pain, un un blablabla. Mais elle, elle veut se mettre et puis il va là-bas. Elle sent que c est, c est, c est les gens qui sont là-dedans, ils sont. Là, là, là, là, là, là, là, là, Mais elle, ça ne passe pas bien. Pas qu'elle ne voulait pas que ça passe pas bien. Il voulait aussi être comme les autres. Mais ça ne passe pas. Pourquoi Elle ne savait pas. Mais il y avait quelqu'un. Quand on veut la pousser beaucoup plus loin, ça la ramène, elle fait comme ça. Pourquoi Parce qu'elle avait une tâche. Amen. Vous ne vous êtes jamais posé la question pourquoi vous avez cru au message du temps du soir. Je serais certain. Et puis bon, c'est quand même nécessaire que nous puissions comprendre, je ne peux pas rentrer dedans. Maintenant. Mais c'est quand même important que vous puissiez quand même vous poser la question Seigneur, comment ça se fait que moi j'étais un trinitaire Depuis ma naissance, de génération en génération, de mes parents, mais que tout d'un coup, je change moi, que quand j'ai entendu que le vrai baptême est dans le nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, mon père était vraiment trinitaire, ma mère trinitaire, moi j'ai dit « Alléluia, gloire à Dieu, c'est vrai ». Pourquoi est-ce que moi je l'ai cru Et puis, quand je l'ai cru, quand je suis allé pour me faire baptiser ce jour-là, je n'ai pas fait ça avec l'élan de, comme tous les autres, effectivement on le fait, Quelque chose m'avait vraiment touché dans mon cœur. Je réalisais vraiment, non, c'est Jésus, est vraiment mort pour moi. C'est vrai. C'est quand même normal que je puisse donner ma vie parce qu'il a fait ce que je pouvais jamais faire pour quelqu'un. Il a fait pour moi. Oh, alors que moi, je le méprisais, mais il mourait là pour moi. Amen. Et, oh, et comment ne pas porter le nom de celui qui m'a aimé autant C'est-à-dire que vous descendez les eaux du baptême en connaissance des pour quelle vous entrez dans ces eaux-là. Frères et sœurs, ça c'est la délivrance. C'est aussi la puissance dont Satan n'a même plus l'emprise sur toi. Vous ne pouvez pas vous imaginer la puissance qu'il y a dans la parole de Dieu quand vous la prononcez. Oui. Donc vous entrez dans cette eau-là. Vous dites, mais Seigneur, je n'ai plus envie de vivre cette vie. En fait, ce n'est pas qu'on vous a obligé toi-même. Qu'est-ce qui se passe effectivement Mais c'est la chose qui est entrée en toi. Toi même, tu m'a dit, mais, mais, Seigneur, ce n'est pas possible, je ne peux pas. Il dit, non, non ce n'est plus possible. Dit, ah, mon Dieu, j'étais là dans les bois de nuit, je me Seigneur J'étais là même quand j'étais là-bas, mais j'ai senti que chose n'allait pas. Amen, amen. <rire> mais quand j'ai pu voir et entendre ce que je viens d'entendre, j'ai même plus le goût. Amen, amen. Mon frère et ma soeur, si vous avez posé un acte comme ceci, on ne va plus vous revoir en fait dans la bois de nuit. Je ne dis pas ça, ça parce que pour dire que oh, c'est une imagination. Non, moi-même, moi-même, moi, moi, moi ici, ici, ici. j'étais dans le bois des nuits. Oui, monsieur, Oui, madame. Je prie que Dieu me pardonne. été dans le bois des nuits. Tout ce que vous savez faire là, bon, j'ai été dans le bois des nuits. Mais j'étais dedans, je ne me sentais pas chez. Moi, mais je me forçais. Comme on avait des amis, tout ça. Il fallait s'habiller. Si, mais je ne vais même pas vous montrer. Si vous me montrez des photos quand j'étais dans le monde. Vous avez dit, mais ce n'est pas possible, cet homme, mais c'est vrai. C'est quand j'ai dit que je suis un chien que dire a ramassé, c'est la vérité. Hein? Parce que vous, aujourd'hui, oh, nous, nous sommes, nous sommes, nous nous étions de ceux-là qui, et les magasins que vous, mais bien sûr que oui, qui ne pas, Ce magasin que vous avez, que ça soit venu, lui, c'est passé par là. Mais bien sûr que oui, nous sommes passés par là. Ah, si je vous disais encore chose, j'ai dit, ce n'est pas possible, mais c'est possible et c'est vrai. Eh bien, nous étions là-dedans, le bois de nuit, nous y allons. Ainsi de... On avait des amis qui venaient. Tous les vendredis, effectivement, d'abord, même chez moi à la maison, j'avais les petits rouleaux là. Entre, vous savez comment on appelle les poussettes là, pas cette poussette, mais avec des trous là-bas, les cointrons, tous les car le, que vous avez, les, les boissons rouges, jaunes, verts là, que vous prenez là, tout ça, quand je vois les jeunes, aujourd'hui, ah il ne veulent pas venir parce que je veux tirer. Il n'y a pas de problème. Mais ce que vous tirez là, moi j'ai tiré aussi, ça n'a jamais ramené les bars. Je peux pas me séparer avec mon alcool, mais tu es pas intelligent, ça te ramène à rien. Mon petit, mon petit verre de bière, mais tu peux boire cette verre de bière, là question, ça va te faire quoi C'est simplement là-dedans. Je suis passé par là. Je ne pas dire, oh, il dit, il est vieux. Oui, je suis vieux, mais je suis passé par là. Mais c'est vrai, frère et soeur. Et avait aussi des amis, pression, aller. Mais j'y allais, mais je me sentais pas vraiment dans mon milieu. Quand le Seigneur m'a accordé la grâce, et je voulais déjà rendre cette témoignage, moi personne n'est venu me dire, « Ah, donne-toi au Seigneur, vraiment, tu vois, tu étais un homme qui connaissait depuis comme ça. » Non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, que je crois que je revenais, je ne sais plus d'où, j'ai rentré à la maison, j'étais chez moi, j'étais célibataire, assis, évidemment j'allais au cours comme tout le monde, et là-bas après les, les cours on fait la bamba, ainsi de ainsi, mais ce jour-là, je reviens. J'ai rentré chez moi, ouvrir la porte, effectivement, j'avais une table, je me souviens toujours cette image-là. Je me suis assis à cette table-là et, et parce que je devais lire. Et puis là, quelque chose s'est passé. D'abord, quelques jours avant, je commençais à sentir que pff, tout n'allait pas bien. pour moi. J'ai même essayé de fois, que ça marche. ça ne tentait pas bien tout ça. Mais je m'assieds là, et tout d'un coup, qu'est-ce qui s'est passé J'étais seul. Je commençais à voir le film de ma vie qui passait au-delà. Je vous assure, j'étais assis, j'ai dit, Seigneur Jésus, est-ce moi qui ai été dans le monde et qui ai fait ça Je pleurais, vous pouvez jamais vous imaginer. J'ai dit, Seigneur Jésus, je, je l'ai supplié de tout mon cœur. Personne n'était pas là, parce que personne n'était à côté de moi pas dit, mais répands-toi, moi-même. Je me suis repenti en pleurant, en pleurant, en chaud de larmes, j'ai dit, Seigneur Jésus, deux aujourd'hui il à jamais, plus jamais le monde j'ai pris la décision ce jour là, j'ai dit maintenant là jusqu'à ce que moi je parle de cette terre jamais plus le monde, ni boîte de nuit ni rien j'avais un, un bar là avec toutes les boissons que vous connaissez, ça devait disparaître j'avais la musique que vous voyez là la musique là, hein vous voyez tout ça vous connaissez toutes ces musiques que vous avez tout, tout ça j'ai pris tout ça sans que personne ne me dise, hein, pour belle. Et vous savez ce qui a commencé à revenir chez moi à la maison J'ai commencé à mettre seulement des cantiques. Je retourne à l'université, je retrouve effectivement mes amis avec tout cela. Alors ils m'invitent, ah Lyon, c'est vendredi ça, on doit se retrouver à tel endroit. Alors j'ai dit, ah bon, ok. Ils on va passer chez toi à la maison pour dire, bah, pas de problème. Ils sont venus à la maison, ils ont trouvé les jours et la nuit. Les disques là, qui étaient des chansons, c'était les cantiques. Et à la place des, des autres livres qu'on pouvait lire, c'était la Bible. Alors je leur ai dit, j'ai dit, c'est pas possible, je dis, mais hier on était avec toi. On vivait quand même ensemble. Vous savez, mon changement, moi, était radical. Ce n'est pas qu'il fallait un tout petit peu entendre encore un petit changement. Frère, il ne faut pas trop bousculer les jeunes parce que puisqu'ils sont encore des jeunes, ils vont que Dieu te bénisse. Ils vont peut-être retourner dans le monde. Non, moi, on m'a bousculé. Quand j'étais jeune aussi, ça a été un changement radical. Frère, il ne pas, faut pas vous donner des trucs. Là. Ça ne sert à rien. Un changement radical du jour au lendemain. Et mes amis sont venus en ayant à penser que c'est la même personne, et puis il vient dire, on doit partir effectivement dans la boîte Tu vois, tu vois comme on avait rendez-vous. on dit, moi je dis, écoutez, la personne avec qui vous avez parlé pour aller dans cette boîte-là, ce n'est plus la même personne que vous voyez. Il dit, moi ici, je dis, plus jamais dans une boîte de nuit ou un verre de bière. Personne ne m'avait dit qu'il ne faut pas boire, moi-même. Alors ah, il me dit, mais non, mais non, quand même, pas possible. pourquoi tu peux dire que, mais nous connaissons des chrétiens. Et je vous dis la vérité, Dieu, maintenant, hein. il me dit, nous connaissons les chrétiens qui sont, même nous-mêmes aussi aussi, ici, sont à l'église, mais le samedi, on va dans une boîte de nuit. Dieu que je sais, on met témoins. Et puis on retourne, effectivement, on va à l'église. Moi, j'ai dit, vous, c'est vous. Moi, ici, je ne peux pas mélanger, et Dieu avec les boîtes de nuit. Si toi, ça te va, c'est très bien. Mais moi, ici, hé, hé, je reste comme je suis. Et puis les gens qui me connaissaient, qui disaient, hum, vous voyez là, comme il est là, comme ça, il est devenu un peu comme ça, de lui seulement trois mois. Je vous dis la vérité, Dieu m'a moi. Dans trois mois, vous le verrez, il va retourner là où nous étions. Depuis ce jour-là, les trois mois sont passés jusqu'à ce jour. C'est pour dire qu'on doit prendre une décision. Pas attendre quelqu'un puisse te dire, mais toi-même. Parce qu'il s'agit de ton âme en toi. Je n'étais pas là pour pouvoir plaire à des copains ou des copines ou de ceci ou de cela. Non. Mais si Dieu a fait ceci en moi, c'est parce qu'il avait un but. Oui. C'est pour ça que chacun de vous doit se poser la question. Ça fait quand même des années que moi je croise cette parole. Pourquoi toujours, là, toujours venir à moi. Quand on prêche la parole, pourquoi toujours murmurer Quand on prêche, quand la Bible dit c'est six, qu'on dit bon, ça, ça, ça. Pourquoi toujours chercher ça, quelqu'un Est-ce que tu crois que c'est correct effectivement, frère Et ça, tu perds ton temps. C'est que la parole de Dieu n'est pas pour toi. Toi, fais ce que tu dois faire. C'est sûr parce que si, si la parole te change pas, qu'est-ce qui va te changer Et c'est pour ça que l'apôtre, les prophètes disaient jusque-là quand le je voulait de côté. Même dans, dans, dans, dans l'Apocalypse, dit, soit, soit c'est Dieu soit c'est le monde. Un pied ici, un pied dans le monde, un pied avec Dieu. En fait, nous sommes devenus effectivement que Satan nous a tellement aveuglés, nous venons même dans la maison de Dieu ici, nous avons un pied dans le monde. Un, mais c'est vrai. Il ne faut pas me dire que ce n'est pas vrai. Frères et Sœurs, on vous regarde, on voit. On voit quel est le frère ou la soeur qui est vraiment accroché à la parole de Dieu. Que ce soit même nos enfants. On voit tout. On sait que chez celui-ci, le monde est un peu plus élevé. Un peu de Dieu. Mais c'est la vérité. Vous le voyez, vous le voyez. Mais vous vous trompez vous-même. Ah oui, ça c'est Il faut que chacun de vous comprenne, c'est pas un jeu ou bien on vit dans une association de papa ou de maman, de l'oncle, de cousin, des grands-pères ou des grands mères Non, c'est pour notre salut. Amen. Alors, Elisabeth nous rejoindra. Alors, il dit, elle est en train de demander, verset 3, verset 28, l'ange je dit, je puis Non, non, non, troublé par cette parole, non, verset, verset, verset, verset, verset 28, dit, l'ange entre chez elle et dit, je te salue donc toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. Troublé par cette parole, Marie s'est demandé, mais ben, ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, n'est qu'un point Marie. Car tu as trouvé grâce devant Dieu. Verset 30. Et voici tu deviendras enceinte. C'est la même chose que vous? Et voici tu deviendras donc enceinte. Et tu enfanteras un fils. Et tu donneras donc le nom de... Là-bas, il avait dit à, <rire> oui, à Zacharie que sa femme, il avait enfanter un fils. Il va donner le nom de Jean. Donc c'est Dieu qui a donné le nom de Jean. Ici, il vient aussi à, à, à Marie, il dit, mais donc, tu vas avoir avant, un fils, tu auras le nom de Jésus. Alors, vous ne voyez pas le lien qui a entre les deux Ici et ici. Donc, ces deux personnes ici, donc, hein, Dieu envoie un ange ici et là aussi. Pour effectivement, un événement qui est d'une grande importance. Et suivez, frères et sœurs, regardez maintenant, il dit ceci, il dit, mais dit, mais, on il va mais... mais, mais, mais, mais, mais, mais et il dit, ben, il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Vous voyez comment un rapport avec Jean-Baptiste. Il sera grand devant Dieu, n'est-ce pas Il marchera devant... Vous connaissez, non Ici, si il dit, mais ben, il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Maintenant, vous pouvez comprendre pourquoi <rire> ce n'était pas euh, une autre... Vierge qu'on avait été chercher, mais c'était une vierge qui devait être fiancée, mais fiancée à un homme de la maison de David. Amen. Amen. Le Seigneur, notre Dieu, il aimait tellement David, il a dit, mais David est un homme selon mon cœur, il lui a fait une promesse en lui disant que tu ne manqueras jamais de successeur assis sous son, tout ton trône. Oui, frères et sœurs, c'est quand même extraordinaire quand Dieu peut traiter avec un homme d'une manière particulière. Prendre un homme comme David et arriver à pouvoir dire cela ainsi à un homme qui ne manquera jamais si ce que sera à son trône. Et cela, on dit effectivement que okay, quand Dieu a dit cela à David, mais il pensait donc à Christ. Vous vous rendez compte Alléluia. Et cela qui s'est accompli, ici qu'il dit, il dit, il, il, il, il régnera sur la maison de Jacob éternellement et de son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme Alors, l'ange lui a donc répondu Évidemment, ici, l'ange lui répondit Le saint ainsi viendra sur toi, la puissance du Très-Haut te couvrira donc de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant naîtra de toi, sera appelé fils de Dieu. Maintenant, avec tête enceinte, il dit Mais Voici donc, il dit ici il dit, il dit, Voici donc, Elisabeth, ta parent. Vous voyez toujours, non Là, par les dit ta parente a conçu, elle aussi, un fils en sa veillance et celle qui était appelée stérile est dans son sixième mois. Amen. Amen. Voyez-vous, effectivement, que, comme je disais, effectivement, pourquoi est-ce que Jean-Baptiste était considéré comme étant de tous les hommes, était le plus grand, effectivement, ainsi de suite. Vous connaissez cela. Parce que regardez les liens qui ont été établi entre Jean-Baptiste à sa naissance. La visitation, effectivement, aussi dans sa famille, dont la famille de, de Jean-Baptiste, le papa, la maman, et ici aussi avec, effectivement, aussi Marie, et aussi l'enfant qui devait donc naître. Donc, la naissance de Jean-Baptiste était liée à la naissance de ce Amen. Amen. Est-ce que vous voyez Amen. le parallèle qui est établi oui. C'est pour ça que, quand Jean-Baptiste est sorti, les gens se posaient la question, mais comment ça se fait dans son ministère, il ne sait pas qu'il n'est pas avec nous, il ne fait pas comme nous, vous connaissez tout cela non Mais il y a, il y a quelque chose, Jean-Baptiste n'expliquait pas trop grand chose, hein? mais il précise même quand le pharisien se sont venus il dit, race des vipères, il dit mais quelle audace il a d'appeler les gens comme les Sanhedrin, tout ça, les sacrificateurs, race des vipères. Et puis, il ne pas le crûment, lui en que effectivement, que pas Vous êtes un, la d'Abraham, enfin, vous dites, mais c'est pas possible, comment il peut oser cela ?» En fait, c'est pas lui qui osait, c'était celui qui était en lui. Amen. Donc, Dieu l'a revêtu de l'autorité, effectivement, qu'il avait, c'est la des de Dieu, effectivement. Je crois que vous vous souvenez, nous avons lu la Sainte-Écriture, dans Luc, au chapitre 19, où vous revenez, effectivement, quand on a posé la question au Seigneur, « Par quelle autorité tu -ce qu fais ces choses ?» Alléluia Vous vous souvenez encore Amen. <rire> Et puis, lui, il lui, lui, lui a répondu, mais je vais vous poser la question. Le baptême des gens, venait-il du ciel ou des hommes oui, vrai, Vous vous souvenez encore <rire> Parce que, avant Jean, on n'a pas vu un prédicateur s'élever pour baptiser les gens. Je ne l'ai pas vu plus. Enfin, moi, je ne l'ai pas, vu, si vous avez vu, moi, je ne l'ai pas encore vu. Qu avant Jean. Pour dire effectivement que bon, les gens... de nous Jean est sorti, il a prêché, il a baptisé. Les gens sont venus. C'était quand même quelque chose d'inhabituel. Parce qu'on n'a pas entendu que les pharisiens se sont baptisés. Non, jamais. Donc c'était inhabituel. Mais les gens venaient. Okay, okay, okay, okay. Pourquoi? Ce n'était pas Jean, mais c'était celui qui était avec Jean. Amen, amen, Et il est né d'une manière particulière. Amen. Vous pouvez le critiquer. Vous pouvez parler du mal de lui. Amen. Lui n'avait pas quoi à faire avec vous. Amen. Mais il savait où il en était. Amen. Frère et sœurs si Dieu t'a choisi, oui. tu dois connaître ta position, frère. Oui. Tu n'es pas là pour chanter la musique pour plaire aux gens. Oh. Non, ta musique doit le plaire à lui. Oui. Et les gens vont se poser la question mais pourquoi il ne tourne pas vers nous Non, c'est là que je regarde. Alléluia. Jean a, dit, Jean a dit et il ne voyait pas, et tout Mais Jean dit mais, mais c'est lui qui m'a envoyé baptiser. Alléluia. Amen. Oui, il, il savait où il s'était né, frère. Amen. Toi, en tant que fils et fille de Dieu, Amen. tu dois avoir la certitude de celui en qui tu as cru, monsieur. Amen. Ne suivez pas les hommes pour suivre. Amen. Sachez où vous allez. Alléluia. C'est nécessaire, frère. Amen. Arrêtez de jouer avec votre vie. Amen. Dieu vous a accordé une grâce extraordinaire c'est d'avoir les saluts. Amen. Alors, comme nous l'avons entendu, ne vendez jamais votre doigt de nez pour des choses inutiles. La gloire dans ce monde est vaste. Les boissons que vous désirez, vous, voyez, vous créez des problèmes. Vous savez que... Bon, attendez, je ça. Vous savez que l'homme, dans sa tête, il y a ce qu'on appelle en fait des connexions, qu'on appelle des neurones. Ça permet de pouvoir passer les informations d'une certaine manière ou d'une autre de là. Là, quand vous pensez, effectivement, est, Dieu est extraordinaire. Amen. Mais chaque fois que vous prenez un verre d'alcool, vous déconnectez les neurones. C'est vrai qu'ils sont nombreux, mais plus vous buvez, plus vous en déconnectez aussi. Et après, vous devenez un ivrogne, il dit n'importe quoi, il fait n'importe quoi, mais c'est parce qu'il n'a plus le cerveau. C'est comme si tu n'as pas les cerveau, il n'en a pas. Tu as dit vrai, oui, mais tu parles comme quelqu'un qui n'a pas les cerveau, il n'en a plus. Il a tellement bu, il a tellement de... C'est pour ça que quand vous commencez jeune, c'est triste, que même à l'âge de 40 ans, on voit quand même vieillard. Il a tellement tiré le Carlsberg que le Karlsberg a laissé des dégâts dans son esprit. Alors, il y a cela, tu ajoutes la drogue. Vous savez ce que la drogue fait à quelqu'un qui donne l'illusion d'être dans un nirvana. Dans un monde, il se voit heureux. Il se voit, ma fille ne sait pas qu'il est sur terre. Quand les effets de la gomme se terminent, oh, la femme dit On n'a même pas mangé. Pendant que lui, il était en train de manger dans l'air, il se voyait heureux. Mais il ne s'en vient pas compte que les problèmes ne s'en vont pas dans la drogue. Hein. Mais les problèmes, il faut les faire face. Oui. Et tout ça te détruit. Et le cerveau, et ceci effets. fait. Paf, nous voyons qu'effectivement que là, il y avait donc un lien. C'est pour ça que Jean-Baptiste leur parlait. Il dit, mais il dit mais, il n'est pas loin, mais il est déjà parmi nous. Il dit, mais je ne suis même pas digne de délier la courroie de ses chaussures. Regardez ces liens-là. Donc, Jean-Baptiste était sûr et certain de celui pour lequel on l'avait envoyé et la teneur même de son ministère. C'est pour ça que vous voyez qu'il disait que, Ouh, quand on lui dit, mais, oh, c'est dit il dit, mais, tu vois, tu vois, tu vois, celui-là, tu as monté, il est tenté de baptiser plus que toi. Il dit, oh, oh, oh, oh il est s'il vous plaît. Parce que on l'a tellement pris, parce qu'il m'a dit, non, non, non, non, moi ici, il faut que j'ai diminué. Lui-là, il faut qu'il croisse. Ah oui. Parce que c'est moi qui ai vu. J'ai dit, mais c'est lui qui m'a envoyé m'a dit que c'est lui sur qui tu verras. Descend ceci et ça, et ça dit, mais c'est celui-là. Voilà pourquoi il avait la certitude de se tenir devant le monde entier. Et dire avec certitude, mais vraiment conviction. Et c'est voici donc l'agneau de Dieu. Qui hôte le péchés du monde. Amen. Donc, il ne pouvait pas se tromper. Quelqu'un doit se tromper, monsieur. Oui, monsieur. Vous direz, mais frère, non ce n'est pas possible. Mais dites-moi, Samuel, quand il a été envoyé dans la maison d'Esaïe. Il oui, est sûr que oui. oui. Quand il a vu Amina il dit, ah, c'est celui-là. Oui. Dieu lui dit, oh là là, je l'ai rejeté, celui-là. Donc, le prophète s'est trompé. Oui. C'est dans la Bible, monsieur. Il s'est trompé. Il ne réellement même pas sa taille, pas celui-là. Et puis il dit Ah bon, ah bon, ah bon, il dit Oui, oui, oui, oui, oui. Moi, je connais qui c'est. Et puis il dit Mais est-ce là, tous tes enfants Il dit non. Alors qu'il y a où ouais, il dit Mais il y en a un là-bas. Il dit Faites-le venir. On ne va pas s'asseoir. Alléluia, parce que Dieu l'a corrigé. Oui, monsieur. Jean, ben, tu ne vas pas se tromper à ce moment-là. Non. Quand vous êtes dans l'action de Dieu pour la chose appropriée, frères et sœurs, personne ne peut vous arracher. C'est pour ça que Philippe a dit à elle. Parce que Philippe est dans le programme. Pour ce temps-là, avec ces Jésus-là. Il était sûr qu'il avait trouvé. Il ne t'attendait pas, monsieur. Non. Alléluia. Et toi, mon frère, et toi, ma soeur, es-tu sûr pour ton temps? Oh, que Dieu nous aide, frère. Le temps est fortement avancé. On doit rentrer chez nous. Amen. Si, si c'est chez toi, Amen. tu peux rester. Amen. Mais nous, nous voulons rentrer chez nous. Amen. Amen. Il y a un cantique que nous chantons. Ce monde n'est pas chez moi. Je suis juste un passant. Et puis il dit, les anges me font signe. Jamais comme chez moi dans ce monde. Comment voulez-vous que je prends plaisir dans ce monde, frère? Non, si j'y prends encore plaisir, c'est qu'il y a un problème. J'ai un chez moi. Alors je dois rentrer. Parce que mon maître m'a dit, ne te trouble pas. Sois en paix. Je m'en vais te préparer une place. Alléluia. J'ai une place. Oui, J'ai une place. Et toi, mon frère. Et toi, ma soeur. Tu as une place. Alors la question est celle-ci, mais Dieu te bénisse. Qui est allé te préparer la place Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Mon frère et ma soeur. Il faut être sûr et certain que tu as une place. Parce que si tu as une place, tu sais où tu vas. Tu as une adresse bien inscrite. Alléluia. Que je ne vais pas m'égarer. Je sais où je vais. Alléluia. Alléluia. Parce qu'il m'attend. Alléluia. Mais qui t'attend, toi? Je suis en communion avec lui. Ce qu'il dit, c'est ce que je fais. Oh mon frère et ma soeur! Amen, amen, amen. Ça ne sert à rien de pouvoir se tourmenter, de pouvoir lui à gauche et à droite! Lui, quand il dit je fais! Oui, monsieur! Amen! Amen! Amen! Amen! Parce que, comme il y a un lien entre lui et moi, amen. je ne peux pas me tromper! Non, non, non, non, non, non, il a dit! Mes brebis oui, oui, oui, oui. attendront ma voix. Ils vont pas se la un étranger. Non, la mienne, quand ils entendent, ils s'allument. Alléluia. Je les appelle par leur nom. Je les fais sortir. Moi devant, ils me suivent. Ils n'ont pas de regard. Oh, oh, non, là. Mon frère et ma soeur, le temps est arrivé, s'il vous plaît, que chacun fasse son choix. Ou c'est Jésus Où se monde, Mais jamais les deux à la fois. Alléluia Gloire au Seigneur Fais ton choix, frère Fais ton choix, ma soeur On ne peut pas mélanger la lumière avec les l'éternel. Le Dieu ne se mélange pas. Amen. Amen. Merci, Seigneur. Amen. Eh oui. Amen. Pour ça qu'il faut que le choix soit fait. Comme ça, il dira, séparez-vous. Il faut que... C'est pour ça que nous comprenons que dans les scènes écritures, le Seigneur a toujours veillé. Veiller sur ceux qui sont donc à lui. Il y a toujours une profondeur qui appelle la profondeur. Amen, vraiment, Amen, vraiment. Amen, vraiment. Mon frère et ma soeur, Amen. quand tu es des dieux, tu ne peux pas combattre la parole de Dieu. Amen. Non, non, non, non, non, non, non, mon frère. Parce que de toutes les façons, tu ne pourras jamais vaincre la parole. Si tu t'alignes maintenant avec le monde, c'est-à-dire avec Satan, tu dois d'abord réaliser une chose que tu disais dans la défaite. Parce que c'est lui que tu as choisi comme maître. Il a déjà été vaincu. Tu vas choisir un vaincu, on va choisir un vainqueur. Frères, sœurs, réfléchis un peu. C'était vaincu. On a tout dépouillé. C'est vrai. On nous dit, il a dépouillé les domination. Il les a exposé en spectacle. Alléluia. Et en nous, il dit, nous avons tout pleinement en lui. Alors je n'ai pas en lui. Je n'ai pas peur ben de monter avec un esprit de murmure, un esprit de ceci. Non, je vais avoir l'esprit de la vérité qui tient, mais oui, mais c'est vrai, frère. C'est là où se trouve la victoire. C'est vrai. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alors, ne perds pas ton temps. Le choix, tu dois le faire. Que Dieu te bénisse. Et ces choix-là, tu n'es pas obligé. Parce que lui, il est merveilleusement glorieux quand Élie est venu vers le peuple à Cab en avait nombreux okay, okay, okay. des dieux, des divinités avec le monde 400, 400, 800 il n'y avait qu'un seul Là, il on le détestait parce qu'il aimait Dieu ouais. ça vous connaissez son problème son crime c'est de voir aimer Dieu et sa parole ouais. Après, ça ne marchait pas avec les autres et alors il, il dit bon maintenant toi à Kab, rassemble tes, tes prophètes 400 d'astarté, 400 de bars, ça fait 800 quelque chose comme ça il est venu effectivement aussi parce qu'il voulait qu'il descende. Il est descendu. Il dit Ah, tu troubles Israël. Il dit Moi ici, je ne trouble pas Israël. Je ne trouble pas Israël. Je, je n'ai pas troublé. C'est toi. Avec tes, tes, tes, tes, tes dieux, effectivement, avec ta, ta femme, effectivement, Jézabel, vous avez pollué Israël. Mais aujourd'hui, on vous demandera sois un peu diplomate avec les frères. Sois diplomate, sinon ça va les blesser. Pas question Mais, mais c'est vrai c'est la vérité. Vous vous souvenez dans les scènes écritures, je pense, dans Matthieu, le Seigneur Jésus parle effectivement, et, et vous savez, et quand il a parlé, et les disciples lui disent, mais Rabbi, je vais vous lire, c'est écrit dans Matthieu 15, Rabbi, Quoi? oui, que Dieu te bénisse, Rabbi, tu sais que les pharisiens, ils ont été scandalisés. Il dit, mais qu'il soit scandalisé. c'est vrai. Regardez comment elle a répondu, pour que vous puissiez voir. Ah oui, il, il dit, mais, mais tu, tu n'es pas diplomate. Il dit, qu'il soit scandalisé. Regardez bien. Oh, sois diplomate, frère, tu sais. Sinon, ils vont fuir, ils vont ceci. Oh, yo, yo, yo, yo, yo. Oh. Regardez. Verset chapitre 15 de Matthieu. Verset 15. Oh. Amen, amen. <rire> Regardez très bien. Vous voulez vous, vous, vous, vous, vous je vais dire peut-être à partir du verset. Ah si vous en avez un peu de c'est quand même ah problématique. Bon, vous, vous permettez. Ah, verset 1, il dit amen. Alors le pharisien et les scribes de vers donc de Jérusalem auprès de Jésus et dire Pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens ils ont quitté là-bas, loin en Seigneur. Il dit, mais ces personnes ici ne réfléchissent pas de la bonne manière. Ils sont venus vers le Seigneur pour lui parler de quoi Les traditions des anciens. Alors, il dit, mais pourquoi Et pourtant, ce sont de, vous connaissez bien, des pharisiens. Vous comprenez les pharisiens et des scribes, effectivement. Ils sont venus vers lui. Vous connaissez les pharisiens, non il dit, mais pourquoi tes disciples transitent-ils la tradition des anciens Car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas. Vous suivez Alors, il leur répondit Et vous J'aime cet homme de Dieu. Il faut l'aimer, frère. Il est merveilleux. Il n'est pas diplomate, hein Il est droit. Vous l'avez dit, moi j'ai dit. Il dit, mais, il dit, mais et vous, pourquoi donc transessez-vous le commandement des dieux au profit de votre tradition Alors, je crois qu'ils ont reçu une bombe. Il pensait qu'il allait dans le sens. Il dit, ah oui, ah oui, c'est les traditions. Mais pourquoi vous, vous commencez, il, faut, il faut respecter les traditions Comme ça, on fait. Non, non, non, il dit, mais, mais vous, vous mettez la tradition dessus Il dit, mais pourquoi vous vous transessez le commandements de Dieu au profit de votre tradition. tradition. Alors, écoutez bien. Car Dieu a dit, honore oh, ton père et ta mère. Et celui qui maudira son père et sa mère sera puni de mort. C'est clair dans la parole de Dieu. Oui. Et puis il dit, mais, mais vous vous dites, celui qui dira son père ou à sa mère, hein? ce dont j'aurais pu t'assister et une offrande à Dieu, n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. Vous voyez comment, est-ce que vous avez saisi? et que la Bible dit effectivement, c'est ce que c'est, la Bible dit que toi là qui dit, mais honore ton père et ta mère, vous connaissez la, la, la parole, effectivement. Et eux, ils disent qu'effectivement, que non, si, c'est que. Parce qu'il dit, bon, quand on, on aurait aussi dit que tu dois assister ton papa et ta maman aussi, c'est vrai, non Et c'est pas moi qui dis, c'est écrit ici. C'est-à-dire que papa va se débrouiller, il va se débrouiller, il t'amuse au monde aussi. Donc, euh, Vous vous souvenez comme vous l'avez dit la, la fois passée quand vous vous mariez vous aimez votre femme, vous n'allez pas dire qu'elle ne va pas faire quelque chose pour son père et sa mère. Vous allez la détruire parce qu'elle est quitté ou dit Vous vous souvenez oui. Donc en fait, si, je ne dis pas comment on je dis je pas faire votre... Vous vous souvenez Donc c'est-à-dire que si ta femme a le désir d'aider aussi son papa et sa maman et ses frères et sœurs, soyez heureux. Parce que les problèmes que nous avons, nous voulons aider notre famille en tant que mari. Quand la femme veut maintenant faire pour sa femme, sa, sa, sa, sa, sa, sa famille, on devient nerveux. On n'a pas de moyens à la maison. Mais, mais quand c'est le côté de toi l'homme, tu vas, tu vas, ah, mon cousin il est malade. Mon cousin, il a des problèmes. Bon, euh, Juliette, hein, quand tu vois, j'ai le cousin Jean Gabin, il est vraiment malade. Alors aussi, on peut, dans ce que nous avons, prenons moi-même 300, 400 données. Juliette, il a pas de problème. Et donne. Maintenant, quand Juliette vient, et... et donne je peux prendre là Alfred. Chérie, Alfred, j'ai reçu un message. Alors, quand, quand, quand il atteint chérie Alfred, il a répondu, chérie, c'est bon, mais puis j'ai reçu un message. Alors, ce moment-là, l'humeur commence à changer. Et c'est le fils de mon oncle Kabia. Oh, j'ai dit un nom. <rire> C'était un nom comme ça. C'est venu. Bon, mon oncle bougie. Bon, c'est très simple. Alors il, il voit, ses parents ne sont plus là. Et euh, il m'a demandé que je puisse l'aider. Pardon. Et c'est le fils de ton oncle. Qu'est-ce que tu veux par exemple, faire par là, effectivement oui mais l'enfant n'a personne dans sa vie Effectivement bon, ben, Vous avez quand même des oncles hein? Des autres cousins qui sont là Ils ne peuvent pas prendre soin de lui Pourquoi c'est ma toi Est-ce que vous suivez Mais si c'est de ton côté à toi En tant qu'homme Tu ne vas pas réagir comme ça Vous savez Dieu veut que nous soyons justes Ce que toi tu veux qu'on fasse pour toi aussi de même aussi pour vous connaissez l'écriture non vous savez si aujourd'hui dans, dans nos couples là aïe, pas rentrer bien bon on va retourner ici oui oui c'est vrai on va retourner ici parce que je ne veux pas qu'on commence à changer d'humeur en ce moment on dit, oh frère, c'est cela. Alors, euh, non, parce que nous sommes tombés sur l'écriture, honore hein? oh, ton père et ta mère. Ta femme aussi a son père et sa mère. Non? Toi, tu as ton père et ta mère. Tu dois aussi l'honorer parce que la promesse de la Bible. Elle aussi doit aussi honorer. Et puis on nous dit ici, j'ai si, assisté. C'est-à-dire que. C'est-à-dire que. Assister. Dieu ne nous a jamais demandé, dit que voilà comme nous sommes De frères en Christ, on laisse seulement les frères et puis on abandonne nos familles. Je ne vous ai jamais enseigné ça ici. C'est ça qu'on Au en Écriture. Non, non, non, non. non. D'ailleurs, de toute façon, nous aidons même ceux qui ne sont pas des. Alors, comment ne pas aider ton papa, et ta maman, ton oncle, ton cousin Il faut les aider aussi. Et puis, quand tu les aides, il ne faut pas me remettre. Papa, c'est toujours, toujours me demander à moi. Mais tu es mon enfant quand même, non? Tu veux que j'aille rousser à l'Armée du Salut Je n'ai pas d'enfant à l'Armée du Salut. Je n'ai que toi comme enfant. C'est normal. Et vous vous imaginez voir votre papa avec une casserole à l'Armée du Salut. Tu passes en, en SUV. SUV. Vous connaissez SUV Les voitures qui sont surélevées là. Bien assis là-dedans. Tu vois ton père là qui attend dans la liste de l'Armée du Salut. Si tu aimes, tu vas tomber. Tu vas peut-être avoir une crise cardiaque mon papa, à l'armée du salut. Mais non, vous comprenez Que Dieu te bénisse. J'entends ah là, non, ah non. Que Dieu te donne du travail hein, pour aider papa et maman. Continuons ici. Il dit mais, mais vous vous dites, c'est lui qui dira à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu, n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. C'est-à-dire que ce que toi, tu devais faire pour ton père, et ils disent que, bon, si, ce que tu devais faire pour ton père, tu dis, bon, je ne vais pas le faire pour toi, je vais le faire à Dieu, c'est-à-dire que tu lui donnes à lui. Alors, ça veut dire qu'effectivement, que cet homme-là n'a pas de problème à l'égard effectivement des saintes écritures. Non, c'est le contraire. Vous avez compris C'est ce qu'on appelle en fait l'interprétation des saintes écritures. C'est ce que nous vivons, c'est ce que nous connaissons. C'est-à-dire que les pharisiens et les saducéens avaient ce qu'on appelle les interprétations. Ils se revendiquaient effectivement qu'ils étaient disciples de Moïse, mais en fait, ils n'écoutaient pas ce que Moïse disait. Ils ne mettaient pas en place ce que Moïse disait, mais en fait, ils interprétaient ce que Moïse disait. Ils, ils, ils mettaient encore pire que cela. Alors que Moïse n'avait pas mis des accents là où ils ont mis des accents. Donc, c'est ça que de vos comprendre. Alors, il dit, Mais écoutez bien. Il dit, le Seigneur vient, maintenant, il continue, verset, euh, verset 6. Il dit, vous annulez ainsi la parole de Dieu, au profit de votre tradition. En fait, ils ont toujours mis l'accent sur leur interprétation de ceci. Je donne un exemple des signes du zodiaque. Moi, je n'ai jamais entendu, bon, il ne faut pas vous fâcher. Pas que ça vous fâche. <rire> je n'ai pas entendu, moi, Frère Branham prendre une prédication. Peut-être que je n'ai pas tout écouté. Hein, Peut-être qu'ils vont me dire une prédication intitulée Les signes du Zodiac. J'ai parcouru les listes de prédications parce que, bon, vous connaissez, ça fait déjà des années. Hein. En regardant depuis le début, je regardais, je n'ai pas dit. Hein, voilà, aujourd'hui, je vais vous prêcher sur le signe. Enfin, si quelqu'un l'a trouvé, qui me donne aussi. Parce que je vous la parle. Les signes du zodiac. Ah, les zodiaques, c'est dans les ciels. Vous connaissez, non Je vais parler lions, tout ça. Vous connaissez, non Il dit les signes du zodiac. Mais je sais qu'aujourd'hui. On prêche les signes du Zodiac. Donc des prédications sur le Zodiac, qui sont devenus une bonne.. Euh, euh, ne vous fâchez pas, je dis, hein. hein? Ce qu'ils attendent, c'est si fassent le problème. Parce que moi, je vais vous montrer les scènes Écritures. Regardez. Jusqu'à Jérémie chapitre 10. Jérémie chapitre 10. Hein? Parce que j'ai entendu les Pléiades des Pléiades de ceci, comme ils aiment bien développer des choses, et tout cela. Enfin bon, bon je n'entends plus beaucoup d'amen, hein? j'entends maintenant que ça c'est à la gauche quelque part. Ah, ah c'est terrible là, ça. Qu'est-ce que vous voulez C'est là qu'on voit l'aigle dans sa nature Et Jérémie, chapitre 10, verset 1. Il dit, écoutez la parole de l'Éternel, que l'Éternel vous adresse, maison d'Israël. Ainsi parle l'Éternel, n'imitez pas la voix des nations et ne craignez pas les signes du ciel, parce que les nations les craignent, car les coutumes de peuple ne sont que... Voilà Parce qu'aujourd'hui, les gens et s'accroche à des signes, des astrologies parce que frères, et sœurs, Dieu ne nous a pas envoyé à pouvoir croire à des, euh, si c'est Jupiter j'en sais rien, toutes ces choses là qu'on voit Lyon, c'est si quand j'en sais rien parce que euh, frère Bonhomme, certainement c'est vrai, il s'était référé quand il avait vu cette personne disait de bonne aventure qu'il lui a dit ça, ceci, et cela, alors arrêtons s'il vous plaît arrêtons de pouvoir faire des des, des doctrines là où il y a pas des doctrines, des enseignements là où il y a seulement des témoignages, s'il vous plaît mais il y en a, hein, aujourd'hui, des experts en, en prédication sur le zodiaque, et puis on entendrait les chers. Alléluia, alléluia. Le de a des enseignements des démons, je l'ai dit ici. Si, si, ce sont des, des démons, en fait. Et je crois que vous vous, vous fâchez, peut-être. Mais dans les livres de Timothée, je pense que c'est cela hein, nous pouvons trouver. Et puis nous revenons vite dans, dans ce que nous avons lu, nous continuons à pouvoir lire là aussi. Parce que nous n'avons pas terminé dans Matthieu, Matthieu 15, hein. Voilà, nous allons donc voir un peu d'intimité. Je pense que c'est cela. Ouais. Voilà, hein, c'est ce petit truc bien, ça. Voilà. Mmh. Ah, voilà. Euh, Intimité 4. Mmh, mmh. Il, il nous dit ici, vous y êtes Verset 1 dit, mais l'Esprit dit expressement que dans les derniers temps, dans les temps dans lesquels nous sommes, hein, Quelques-uns abandonneront quoi Pourquoi À tous attachés, à des esprits séducteurs et à quoi Des doctrines des démons. Ce n'est pas moi, c'est la Bible. Et c'est les temps, effectivement, où si Satan, si mes frères et sœurs, c'est toujours pour votre bien quand le Seigneur nous parle. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Il a dit qu'il s'élèvera lèvera des faux ouins. Il la s'élèvera, il doit s'élever. Nous continuons. Alors, verset 6, il dit, Matthieu 15, c'est dit. Vous allez donc effectivement la parole de Dieu au profit de vos traditions. Hypocrite Ça, c'est le Seigneur. Hein? Pas diplomate. Hein? Il dit Hypocrite Esaïe a bien prédit sur vous quand il a dit. Vous vous rendez compte, frères et sœurs Il dit Hypocrite à ces gens qui étaient assis en face de lui, qui étaient venus dire Mais pourquoi Pourquoi Il n'a pas dit Bon, écoutez, bon, on va un peu s'asseoir. Pas de diplomatie. Ils appellent les hypocrites effectivement, il dit, mais ce que vous faites, ce n'est pas correct. Amen. Amen. Et puis il dit, il dit, hypocrite, Isaïe a bien prophétisé sur, sur vous quand il a dit. Donc tu vois que quand Isaïe les prophétisait, c'était sur eux qu'il avait vu. Amen. Amen. Les pharisiens, Amen. Des pharisiens, des sadisséens. Oui, messieurs. Maintenant, ils montrent les dit C'est pour ça que chaque sémence vous donne sur son espèce. Il est très bien, il dit, mais ce peuple m'honore des lèvres. Oui. Mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en enseignant quoi Des préceptes des principes qui sont des commandements d'hommes. Il n'y a rien de Dieu là-dedans. Voilà, voilà, Parce que vous, vous rejetez Jésus, il n'y a plus rien. Amen. Exactement. Amen, amen, amen. Là où le Seigneur Jésus-Christ n'est pas le bienvenu, là aussi Dieu n'est pas le bienvenu. Ah oui, frère, si Dieu n'est pas le bienvenu, alors qu'est-ce que moi je dois faire à cet endroit nous allons le lire tout à l'heure. Regardez, bon, on continue d'abord cette 15. Écoutez maintenant, verset, verset 16, il dit Et appelez à lui la foule et lui dit Écoutez, comprenez. Parce qu'il prenait ce qui. Parce que les problèmes étaient qu'ils sont venus le montrer qu'ils mangent sans avoir lavé les bains. Vous comprenez, non Verset 1, on l'a lu, non Maintenant, il appelle la foule parce que la foule devait écouter. Parce qu'ils sont. Et c'était toujours la foule qui nous sont... Ils étaient les conducteurs de la foule. Est-ce que vous me suivez, frère Le pharisien, les saducéens entraînaient avec la foule. Parce qu'ils montrer que dit, nous sommes les maîtres. Nous connaissons ce que Moïse a dit, effectivement. C'est pour ça que la foule tremblait. Et puis, il leur dit, vous êtes des hypocrites, effectivement. Et puis, il appelait la foule. Il dit, la question était qu'ils ont mangé, effectivement, sans les avoir les mains. Et parce qu'ils ont brisé les traditions des, des, des, des, des, des anciens. Alors, maintenant, il dit, mais, écoutez, il dit, mais, et un peu, la foule leur dit, écoutez, comprenez, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui suit l'homme. Donc ils sont venus chardellement ici, c'est un domaine spirituel. Exactement. Oui, monsieur, oui, madame. Oui. Oui. C'est ça le grand problème. Il dit, ce n'est pas qu'ils ont dit, mais c'est ce qui sort de la bouche. C'est ce qui suit donc l'homme. Verset 12. Alors les disciples s'approchèrent, il dit, oui, mais sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés des paroles qu'ils ont entendues Il répondit, toute plante qu'il n'a pas planté mon père, ça laissera quoi yes. Maintenant, écoutez, alléluia, déraciné, n'est-ce pas? Oui. Chaque semaine, il ça trouver sa nest c'est pas vrai. Maintenant, verset 19, il dit, laissez-les aller. Oui. Vous êtes bien? Laissez-les. Ce sont des aveugles qui conduisent qui ça? Des Et si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous sous dans quoi? encore dans une fosse. Vous comprenez? Oui? Il n'a pas su la diplomatie. Oh. Oh. Écoutez, on va s'asseoir, on va un peu vérifier. Non! Vous pouvez vous chercher, frère et soeur. On ne casse pas les démons. Amen, amen. Non. On ne consulte pas les démons. On chasse les démons, frère. Amen. On chasse les démons. Amen. Amen. Vous voulez amadouer un démon. Vous ne voulez pas. C'est un démon. Son travail, c'est de détruire. Toi, tu as le pouvoir de les chasser. Fais discuter avec lui, frère. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. S'ils si, ne sont pas des dieux. Et ça n'est bon. Et puis là, il a dit, il n'a pas dit, oh maître, mais ils sont Il dire, Attends, attends, venez, venez, venez, nous sommes, nous sommes assez, nous se dit. Non, il est resté tranquille. Il dit, laissez-le, ce sont des aveugles. Oh non. Ils conduisent effectivement aussi des aveugles. C'est ça, quand on est sous cette coupe de ces hommes-là, puisque quand un homme, il est loin par un mauvais esprit, vous aussi. Parce que vous buvez à cette fontaine mauvaise-là. Aussi aveuglé que lui. Hey. C'est ce que les gens ne comprennent Amen. pas. Ça. Ça. La doctrine des Amen. démons, Amen. vous la prenez, vous aussi vous êtes C'est vrai. Exactement. Amen. Il a dit, hein, ce sont des aveugles qui connaissent des aveugles. Moi, je ne veux pas être un aveugle. Moi, je veux voir. Amen. Il est venu pour ouvrir les yeux pour que Amen. je voie. Oui, monsieur. Amen. Je dois savoir où je vais. C'est nécessaire. Pour toi et pour moi. Pour que nous soyons sûrs et certains dans quelle direction nous allons. Frères et sœurs, nous sommes un peuple que Dieu s'est choisi lui-même. Et comme nous disions, regardez bien comment cette relation était tellement si profonde que là, il pouvait dire avec certitude... Celui-ci est, est vraiment l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voilà. C'est pour ça que quand le Seigneur est venu vers Jean-Baptiste, Jean tremblait, il Mais c'est moi qui ai besoin. Il ne mais, mais comprenez pas. Il oh. dit Toi, les grands gens qu'on va lui, suivre, tu même chassé les pharisiens, ça dit Seigneur, les sacrificateurs, as des Et puis, devant cet homme, qui n'avait ni beauté ni éclat, qui était quand même égal, Alléluia. Mon Jésus, oh. il est bon. <rires> Oh, gloire à Dieu, mon frère! Seigneur, mon frère, si tu l'aimes pas, tu vas l'éveiller! Amen! Amen! Oh, mon frère! Nous chantons, c'est merveilleux, frère! Aimer, c'est Jésus, c'est la santé pour le corps! C'est la paix pour l'âme! C'est le repos pour tout! Parce qu'il est mon repos! Je me repose en Jésus de Christ! Alléluia. Lutte-dehors, au-dedans. Oh mon frère, ma soeur. C est, c est, je ne sais pas, frère, vous êtes malheureux parce que vous ne l'avez pas. Quand vous avez Jésus, peu importe, mon frère. Tu sais qu'avec lui, tout ça sont possibles. Alléluia. Ou si, très bien, frère, c'est ça. Nous savons qu'avec lui, tout est possible. C'est Jésus. Il assure Amen. mon lendemain. Amen. Dans Amen. tout Amen. le moindre détail de ta vie. Amen. Il est tellement beau. Il est merveilleux. Frère et soeur, comme la Bible dit, il est le plus beau parmi les milliers. Quand tous vont t'abandonner parce que tu es pourri, on ne peut pas même t'apporter ton secret. Mais Jésus viendra. Alléluia. Alléluia. Oh, il est beau, c'est Jésus. Gloire à son nom. Oui, monsieur. Oui, madame. Oh, qu'il soit béni. Peu importe ce qu'ils ont peuvent penser de nous, perdre. faire, Père, un jour, nous partirons chez nous. Quand tout le monde abandonnera, quand même on dira que tu es pourri. Tu sens mauvais. Lui viendra. Il a fait pour Lazare, vous le savez. Sa propre soeur, il dit, Seigneur, non, ici si c'est plus nécessaire. Il s'est mauvais, il dit pour moi c'est nécessaire. Parce que Lazare est pour moi. Hey, hey, vous savez, souvent on ne prête pas attention à ce qu'il dit parce qu'on a beaucoup d'imagination, on interprète à nous-mêmes la parole de Dieu, alors on est vraiment tellement loin là. Il lui avait dit, mais il dit, je suis la résurrection. Il lui avait déjà dit là oh. Il dit, je suis la résurrection. Celui qui croit moi, bien même il est mort, il vivra! C'est pour ça qu'il dit, mais ton frère etc Il est allé loin. Au dernier jour, cela est possible, je le sais. Mais maintenant, et viens avec moi. Je t'ai parlé, tu n'as pas compris. Viens. Viens maintenant. Alléluia. Je t'ai dit que je suis, tu n'as pas bien vu. Viens maintenant. Je suis la rédaction, tu n'as pas compris. Viens maintenant. Tu me ramènes là-bas au futur. Je suis le présent. Alléluia. Jésus est présent. Non seulement dans les futurs Alléluia. Le même qu'il est aujourd'hui. Demain. C'est Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. pour ça qu'il est parti avec elle. Ah, il dit, mais il dit, mais, oh, Seigneur, il dit, mais où est-ce que vous l'avez mis Personne ne veut s'approcher parce qu'il sent mauvais. Amen. Amen. Amen. Amen. Merci Seigneur. Alors il le regarde effectivement. Il dit, mais dit, mais n'étais-je pas dit Amen. Que si toi si tu croyais, Amen. tu verrais la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Pris, tiens et puis il se tient debout. Il en fait qu'on sache, Amen. oh frère et soeur, Amen. que sur la terre, il a l'autorité. Qu'il est Dieu sur la terre, il est, frère. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Il dit, ôtez oh, la pierre. Amen. Il dit, mais frère, c'est Dieu de Je dis, ôtez oh, la pierre. Il est pourri. Il n'y a plus de dire mais ôtez oh, la pierre. Enlève ton incrédulité. Ôtez oh, la pierre. Si tu enlèves l'incrédulité, tu verras que Dieu fait l'impossible. Ôtez oh, la pierre. Alléluia. Alors il dit, dans un... Lazare, tu m'as aimé, n'est-ce pas Lazare, tu as crié en moi, n'est-ce pas Aujourd'hui, sors de là. Lazare, il est sorti. Alléluia. Lève-nous, frère.